Bonsoir et bienvenue, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui pour Zaccoroulib, votre neuvième épisode de cette saison, votre 99e épisode depuis le début de la création de cette émission. Ah quel plaisir quand tu te retournes comme ça sur la route que tu regardes et que tu vois le, le chemin parcouru entre guillemets j'avoue que ça, ça, ça fait kiffer ça fait kiffer on est en live cette semaine vous le savez quand de temps en temps c'est en live de temps en temps c'est en pré enregistré par exemple la semaine dernière c'était pré enregistré mais cette semaine c'est en live donc j'ai la tablette j'ai le chat je vous vois donc si vous avez des remarques peut-être un moment des questions qui peuvent être pertinentes je peux les intégrer au fur et à mesure avec grand plaisir il n'y a pas de souci on va faire une belle émission aujourd'hui je me permets de vous rappeler les invités des semaines à venir le mois de est quasi terminé. Aujourd'hui, je reçois le grand Seb, mais on va lui parler dans quelques instants, donc ça, c'est pas un problème. La semaine prochaine, émission spéciale pour la centième. J'aurai plus de détails à vous apporter parce que, bon, euh, je viens d'avoir quelques nouvelles, donc euh, j'aurai plus de détails à vous apporter dans la semaine. Mais euh, bon, c'est la centième, donc symboliquement, on va faire un truc très important. Et dans deux semaines, pour redémarrer un petit peu cette saison, la 101ème personne, ce sera Magla qui repassera après déjà passé en 2018. Et en 2018 et 2021, je sais qu'il y a des choses qui se sont passées pour elle. Mais... Trêve de, de parler de l'avenir, parlons, parlons un petit peu du présent parce qu'aujourd'hui j'ai un très bon invité. On a réussi à se capter, il a été très sympa avec moi pour se dégager un horaire comme ça. Et je re le sois le frérot Seb, comment vas-tu monsieur Ça va quoi ouais, eh, ça Très va. fort, hein. t'es très très bon. L'intro était chaude. On essaye. J'ai déjà un petit bug, mais le reste trop trop chaud. Très léger, très non, léger. Non, non, non, ça fait plaisir, mec. Bah... Ça fait tellement longtemps en plus qu'on qu se dit en mode vas-y, quand c'est qu'on passe, quand c'est qu'on trouve un créneau et tout. C'est ouf. Et euh, du coup je suis content qu'on puisse, qu puisse en enfin faire le faire. Et celui-là tu me l'as facilité. Je suis venu le voir genre il y a trois semaines un truc comme ça, ai dit tac tac tac, t'en penses quoi Il m'a ouais. dit ok. Je ouais, en fait si, si on bloque à l'avance, t'es là tu fais tac tac tac, c'est bon il y aura pas de soucis, je serai là, ça tue. Non je suis d'accord. Euh, oh, oui bien sûr je peux bouger ma bouteille, regarde. Voilà. Ah ouais on nous parle dans le milieu, c'est ah oui, incroyable. Oui, le régime m'a demandé de bouger est... la bouteille, on va la mettre ici comme ça on est bon. Il n'y a pas de problème. Donc, la technique est là pour nous faire faire une bonne émission. mais Il n'y a pas que la technique. J'ai préparé également de belles choses. Voilà, j'ai deux belles fiches, comme d'habitude. Donc, ce sera cool. Zaccor au libre, j'aime bien tu vois, le prendre comme ça pour discuter, bien parler des choses pendant une bonne heure et tout. Donc, c'est très, très cool. Donc, on va aborder plusieurs points. Mais avant tout, tu sais quoi Avant qu'on commence, etc. Est-ce que ça va en ce Attends, moi, j'ai une question. Ouais, Dis-moi. Euh, la prochaine émission, c'est la centième. ouais Tu fais un truc de fou, non Je fais un truc spécial, oui. Et tu ah, tu dis pas, ça en mode... Euh, je l'ai déjà chiotise. un peu dit, mais en gros, ça devrait être... Bon, allez, je le dis, parce que c'est pas grave, ouais, ouais. j'en avais déjà parlé, mais ça devrait être moi-même, Ok. fait par normalement Doegg, de Dogby. Okay. Dogby qui est habitué justement aussi à ce genre de format, donc normalement, ça devrait être ça. C'est pour remettre les bases en mode, ok. En fait, la toute première, c'était moi aussi. Ok, ah Donc, moi la première, moi la centième. Mais c'est drôle, parce que ça marque une évolution. C'était quand la première 2017. C'est moi qui t'interview, d'accord <rire> <rire> Avec hey, c'est dingue, non mais c'est vrai tu vois genre euh, entre temps il s'est passé euh, trop chose. ouais, pas de choses Ouais je suis content, franchement je suis très content, j'avoue ça fait, ça fait super plaisir En plus le frérot au doigt tu vois c'est quelqu'un de tarantueux, quelqu'un ouais. qui est bon donc euh, j'aime bien ce qu'il fait Donc euh, ça devrait ça devrait être cool je pense Non ça tue Je pense ça tue, ça tue. Moi j'ai jamais été autant sur Twitch là, j'étais sur euh, l'émission de Gotha hier Ouais j'ai vu. Là lu. je suis re sur Twitch, je suis en mode waouh C'était bien hier Et genre euh, attends c'était quand avant-hier Ouais ah non je devais liver -er, mais euh, avec des potes en euh, tranquille en soum-soum. incroyable je fais trois jours de twitch en mode waouh ça va c'était bien hier ouais c'était cool ouais, c'était cool ben vu, fait des Kapla, ou je sais pas quoi là ou des, ou des ouais ou des ouais c'était un espèce de jeu euh... ouais c'est un parcours du combattant de petit jeu tu vois bon on a perdu mais <rire> mais le... pas la était quoi la street retient qu'on t'a vu sur twitch qu'on y a vu en ce moment c'est plutôt mais pas mal je suis dans je suis dans ce mood là je kiffe je kiffe. kiffe de ouf ça te parle en ce moment ah, fou même je consomme je consomme fort euh... Ouais, bon non, depuis longtemps tu vois mais en ce moment je suis en mode il y a tellement plus rien ailleurs que je suis en mode waouh nourrissez moi je mange je mange J'ai vu tu tweeté même un peu les event, tout ça machin Ouais moi j'ai suivi les event aussi ouais, ouais Non non c'est cool surtout, euh, surtout ce que ça devient surtout ce que en fait il y a quelques années encore tu vois genre euh, Twitch ça fait longtemps que moi j'y pense mais je suis là en mode j'ai aucune légitimité à aller là dessus je vais faire quoi et l'époque où je voulais vraiment le tenter, c'était un peu euh, la honte de faire du react. Il euh, y a eu un moment, tu vois, sur Twitch, où c'était pas. Et j'étais en mode, moi, je vais pas arriver à jouer. Ça a aucun sens. Tu vois. Ouais, je vois. Je, les parce gens s'en foutent. Je suis pas gamer, tu vois, on s'en fout. Ouais, les Et gens donc, Du coup, bah, j'ai jamais passé le jeu, cap. Ouais. Mais, mais par contre, euh, ouais, ouais, je consomme. Du coup, je kiffe. J'aime bien être là de l'autre côté. Moi, je suis spectateur d'habitude. Comme, euh, comme quand euh, j'ai commencé les vidéos et que d'un coup es dans les vidéos des autres et tout. J'ai ce même kiff tu vois d'être euh, là par exemple ah, C'est lourd et c'est vrai qu'en plus t'as pas de chance, comme ils ont dit là 2016-2017, c'est vrai que le React c'était pas trop bien vu et ouais, tout. Mais... Ouf. Pourtant derrière maintenant c'est une, une institution tu vois, le classique. Moi franchement je, je kiffe regarder avec quelqu'un, j'ai l'impression de regarder avec quelqu'un un truc et... et ouais tu fais des blagues et non ça tue. Pour combien de temps encore Parce que le React c'est quand même regarder des trucs qui t'appartiennent pas et il y en a peut-être un jour qui vont... On verra, on, on verra la vie. Profitons Exactement, profitons comme quand on écoutait de la musique copyrightée <rire> Je me permets avant de démarrer, gentil, ça ouais. va toi en ce moment tout roule Franchement, franchement ça roule ouais En ouais. termes de, de, trucs, de euh... projets tes vidéos, j'ai vu t'en as sorti une encore hier ou en avant ouais. hier je crois Bah un peu sous l'eau, parce que j'ai pas mal de choses qui s'engraînent se... qui entre elles, tu vois Parce qu'en euh, qu en fait je travaille sur beaucoup de projets qui prennent du temps mmh. et que bah, le hasard fait qu'un petit peu tout tombe au même moment mais... Euh... Donc du coup bah, tu dois t'organiser. Et l'organisation c'est pas du tout euh, quelque chose qui... <rire> avec laquelle je suis très fort. Donc du coup forcément euh, je me mange le retour de bâton quoi mais c'est moi je kiffe. T'as quelqu'un pour t'aider peut-être un petit peu à ce niveau là genre en organisation dans ton travail ou à l'heure actuelle t'es encore très ancienne, ah tu non, fais non, encore non. beaucoup de choses tout seul Moi je suis un dé euh, à la vie à la mort. Oh. À la mort je monte encore. Je... Tu montes tes vidéos Je monte, je fais tout encore, je suis un dinosaure. <rire> c'est pour ça, c'est pour ça que je peux pas faire autant de, de choses que, que maintenant où c'est devenu, tu vois, comme une, une industrie, tu vois. Bien sûr. Et, euh, et aujourd'hui, si t'es un minimum entrepreneur, c'est pas que je suis pas entrepreneur, c'est juste que moi, mon confort et les choses que j'aime faire, c'est de cette manière-là, Ok, je vois. Je et, vois. et ouais, j'ai du mal à... pas à faire confiance, mais à... À déléguer. À déléguer, tu vois. T'es ni le premier ni le dernier qui passe ici et qui me dit ça. Mais ça fait partie du, du jeu, tu vois. En vrai, je kiffe, juste à un moment donné, t'es là, tu dis, putain, euh, pour survivre, entre guillemets. Euh, tu dois essayer te, te de te pallier au modèle un petit peu de la norme ouais. et ce modèle de la norme ça serait d'industrialiser un petit peu tout ce que je fais c'est à dire euh... trouver un monteur trouver une personne qui puisse t'aider peut-être pour tes rendez-vous pour ton organisation, pour tes tournages, voire peut-être te sortir quelques idées, aller faire des recherches pour toi ça, et... ça, ça ce serait la norme à l'heure actuelle ça ce serait la norme ouais. c'est même maintenant on fait what the fuck le mec il, il a pas ça, bah ben non mon pote non non tranquille ah, mais... c'est moi, moi je dis les marques, c'est moi je parle euh... Je parle français avec eux, c'est moi je. Parce qu'au moins je sais de quoi je parle et au moins euh... bah, je pense que j'acquire plus d'expérience que si j'étais passif sur certains trucs. En fait, c'est respectable parce que ce que dit quelqu'un dans le chat, c'est respectable, c'est vrai, parce qu'au moins ce qui ressort derrière, bah, c'est ta pure patte quoi. C'est ah un oui. produit que tu as délivré de A à Z avec totalement ta vision qui est ressortie dans ce que tu voulais, la manière dont tu as été fait, le, le niveau de montage, d'humour, de tout que tu voulais mettre dedans. Mmh. Tout ressort 100%. Bah surtout 4, si. En fait. Si c'est bien, je sais exactement pourquoi c'est bien, parce que du coup je l'ai fait. Et si je fais une grosse merde, c'est ma faute et ma faute. Mmh. Bon après, euh, je travaille pas que tout seul parce que ce sont des projets qui sont un peu plus gros. Ah bon. Évidemment, tu sais, j'ai des managers, des machins, des trucs sur différents créneaux. Mais ce qui concerne YouTube purement, tu vois, c'est un truc qui est très euh, encore personnel, très... Euh... Un réseau social pour moi, donc euh... je trouve ça grave intéressant. Moi, ah ouais. moi, je suis passé dans le bail de industrialiser. De passer par exemple, maintenant j'ai un monteur à plein temps, ouais. j'ai euh, une stagiaire qui m'aide également pour un petit peu d'édito et tout. Tu vois, il y a encore plein de trucs que je fais moi-même, que ce soit dans mes émissions ou... ne serait-ce que Zakan en libre, je l'apprécie tout seul. Tu vois, mais j'ai fait ça essentiellement par exemple. Là, tu vois, c'est très intéressant qu'on en discute en début ouais. d'émission comme ça. C'est mais j'ai fait ça essentiellement pour me garder de la charge mentale, as de la force mentale, m'alléger cette charge. Mentale. Ah, ça t'épuisait euh... ouais, en gros, je me suis en gros, tout ce que là où j'étais passé. Super fort, Donc, par exemple le montage, je faisais mes propres montages, mais j'étais pas un excellent monteur. Tout, ouais. tout, ce, tout où j'étais pas super fort, je l'ai donné à d'autres, je les paye pour ça, et puis moi je me concentre sur ce que je sais faire. Okay. Et moi ce que je sais faire, c'est faire des vidéos, faire des streams, des émissions, voilà, ça c'est mes qualités. Tu vois. Ouais. Donc je me suis dit, je vais me focus sur mes qualités. Je vais monter une équipe autour de moi qui va m'aider à travailler. Et d'une certaine manière, d'une, ça me permet d'être plus productif. Et c'est la réalité, je suis ouais. plus productif que quand j'étais tout seul. Et dans un second temps, a, ça, c'est un point de vue qui m'est propre, mais euh, faire, faire vivre un peu l'industrie et les gens autour. Tu ouais. vois Pouvoir, moi, je sais que mon monteur, quand je le paye tous les mois, je suis content. Je suis là. Tu crées du job. Non, mais voilà, C'est ça, tu vois. Il y, y a une partie comme ça où je suis fier, je suis en mode, tant mieux, je permets à des gens d'en vivre, je permets à, des, à cette industrie de tourner. L'argent tourne, tu vois. Je mmh. donne des soins à mon monteur, lui, peut-être qu'un jour, il voudra faire des projets, il en donnera à quelqu'un d'autre, etc. Et c'est comme ça que l'argent circule et qu'à la fin, c'est une industrie dont plusieurs centaines, peut-être milliers de personnes peuvent vivre, tu vois. Ouais, et c'est une manière de réfléchir. Je, je dis pas que la mienne est meilleure ou quoi, c'est pas du tout le non. sujet, Mais moi, j'avoue, j'ai vu la chose comme ça, tu vois. Moi, je trouve que c'est euh, la meilleure manière, mmh. mais selon dans quel créneau tu es, tu vois. Moi, en fait, j'aime me concentrer. En fait, je bosse en équipe et avec beaucoup de gens. Ouais. Et je crée de l'emploi sur du gros projet, tu vois. Carrément. Donc, je suis là en mode Ok, là, je vends, euh, là, je vends une série de documentaires. Euh, voilà, tu fais vivre une vingtaine de personnes. Bah, c'est ce oui. génial, tu vois. Bah oui. Et c'est toi, ton image, qui vend ce truc-là. Mais par contre, sur mon truc à moi, c'est à moi. C'est mon YouTube, c'est mon... Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc en fait c'est juste un parti pris, hein. en soi, euh... soi c'est la bonne méthode, c'est la bonne méthode Tiens. Non mais c'est intéressant, j'aime ouais. beaucoup, j'aime beaucoup. Du coup dans un programme on aime bien revenir à... aussi à la genèse des personnes, en tout cas en début d'émission. Donc je vais te demander très sobrement d'où viens-tu, qui es-tu et quel a été ton parcours scolaire monsieur, nous t'écoutons. <rire> Écoute je viens... Bon attends déjà je m'appelle Sébastien Fri, Oui. Euh, j'ai eu 25 ans cette année. Oh. Euh... C'est quoi les autres questions Je ne sais plus. Qui es-tu D'où viens-tu Et ah, quel a été ton je, parcours scolaire Je viens de Dordogne. Euh, je suis né à Périgueux. D'accord. Voilà. Donc, euh, gros shootout à la Dordogne, d'ailleurs. Mon petit Qu bled Périgueux Franchement, ouais. Bah Moi, c'est un peu mon, mon chez-moi de cœur, donc, euh, donc j'aime trop, tu vois. Ça a été jusqu'à quel âge Jusqu'à 18. À 18. Euh, donc, du coup, moi, en fait, études, j'ai fait euh, un bac, hein, très simplement, technologique. Euh, dès que je l'ai eu... J'étais inscrit à un BTS audiovisuel, c'était déjà un peu ce que je voulais faire, tu vois. J'étais en option image, et puis du coup je suis monté à Paris pour ça. D'accord. Donc euh, j'ai réussi avec un Micmac. Moi ma marraine était dans l'immobilier, donc je gros piston, tu vois, parce oh que la impossible. La la la. Mais non, impossible à 18 ans d'avoir un, un appart, euh, t'as vu les loyers, t'as vu commencer, et même déjà avec le statut euh, youtubeur, euh, même quand j'avais 18 ans, euh, t'as rien quoi. À 7 ans, il y a 7 ans, pardon, ouais. donc en 2014, quand tu avais 18 ans, t'arrivais, euh, je pense, à Paris en auto-entrepreneur, YouTubeur et, et jeune de 18 ans. T'es déjà mort. Je, je veux un appart, <rire> oui, oui. Et moi, je veux pas Mélan Anderson. Donc t'inquiète, on veut tous des choses, mais on les a pas, des fois. <rire> non, non, non j'étais mort dans le film. Du coup, on a magouillé. Ouais. Et, euh, et du coup, j'ai pu avoir un appart en coloc avec un pote, comme ça, on splitait le truc. Et là, je ah me suis dit, euh, OK, là, il va falloir assumer, euh, assumer la vie d'adulte. Et, euh, et je n'ai pas poursuivi le BTS, je me suis, je me suis dit tiens je vais faire du Youtube, moi j'y croyais, ça n'avait pas trop d'avenir tu vois mais je me disais non franchement je vais kiffer, je, je vais mettre là dedans, j'étais un peu laxiste, je savais pas trop, tu sais c'était une autre période, c'est un autre Youtube. Et, euh, et ça me suffisait vraiment pour payer mon loyer et, et je kiffais. Et j'ai fait, fait ça euh, voilà, pendant 2-3 ans et puis après j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai voulu faire des trucs un peu plus ambitieux, et ainsi de suite. C'est dur d'aller en cours quand tu gagnais déjà ta vie avec YouTube à côté Parce que euh, si, là, tu nous en parles donc 18 ans, c'était en 2014, ouais. mais tu as commencé les vidéos en 2012, donc du coup, ça faisait déjà 2-3 ans que tu en faisais. Ouais, bah après, c'était. Enfin. En vrai, tu sais, c'était. Déjà, c'est une autre période. On gagnait pas notre vie comme on gagne notre vie aujourd'hui, tu vois. Bien sûr. Donc, euh, moi, ma première page, j'ai eu 80 balles. J'étais là en mode, waouh, j'étais là en mode, putain, il me faudrait encore deux autres mois pour m'acheter une nouvelle caméra. <rire> tu sais, c'est genre, on est dans une autre économie, ouais, tu vois. C et, euh, et non, après, euh, en fait, quand j'avais... Moi, je sais que j'ai eu mon bac en même temps que mon million. Ok. Genre, hasard de fou, et j'étais là en mode, voilà, symbolique, c'est cool, tu vois. Donc, du coup, j'ai eu mon million d'abonnés, mon bac, et là, je me sentais libre, j'étais là en mode, vas-y, Nick. Et par respect pour les parents, j'avais mon cursus, j'allais faire mon truc et tout. Mais dans ma tête, j'avais un, un peu déjà Switch. Euh... Ouais, t'avais plus la motif. J'avais la... un peu Switch. Et aussi, il y a beaucoup de potes... Euh... Qui m'ont aussi motivé, où, euh, moi je sais que dans les débuts où j'arrivais à Paris, j'étais là en mode, euh, tu es un peu en mode étude, non non tranquille, t'inquiète, à tatillon. Je sais que des gens comme Sofiane, tu vois, où on se mmh. connaît depuis longtemps, c'est des gars comme ça qui m'ont dit, Mais mec t'es con, t'es con de fou. Gros là, t'as un truc... Euh... Une mine d'or. Ouais, va, fonce là-dedans, tu vois, fonce là-dedans, t'as jamais redoublé... Euh tu peux perdre un ou deux ans tu vois au pire si tu si tu t'es planté tu vois c'est totalement vrai ça et, et on m'a voilà et on m'a motivé comme ça et je me suis dit euh, ouais let's go C'est que ça c'est un bail et, et moi je me rappelle déjà à cette époque là j'en faisais toute une montagne également mais mmh. c'est vrai qu'on a du mal à, à, à saisir à 18 19 20 ans quand on peut avoir une opportunité comme par exemple, comme la tienne ou de manière générale mmh. qu'on peut des fois se permettre de laisser un an puis reprendre derrière c'est pas un si gros deal après bien sûr faut s'y remettre tu vois ouais c'est mais... est la partie la plus dure du plan. Mais <rire> techniquement, c'est pas grave d'arriver un an plus tard, tu vois. Non, euh... mais tu spécules sur euh, qu'est-ce que ça vaut. Hum. En fait, qu'est-ce que ça vaut, ce que je vis Est-ce que c'est... Euh, pour moi, tu sais, dans ma tête, il y a un moment donné où euh, j'étais en mode, bah, ce sera jamais plus. Qu'est-ce que... Il y avait plafond de verre et Là, en ouais. mode, bon, bah, voilà, on y est. Bon, bah, vas-y, c'est bon, on s'est bien amusé. On a fait le tour et Maintenant, tout, maintenant voilà. allons dans le concret, soyons sérieux, tu vois. Et, et je me faisais, en fait, un peu euh, matrixé par... Euh... Je sais pas, par la raison, tu vois, j'étais un peu terre à terre, en mode « non, sois raisonnable, euh, fais pas le fou, tu vois ». Ouais, Genre, <rire> fais pas le fou Ouais, voilà, fais tes études, tes machins, t'as appris ça scolairement, et puis en fait, plus je grandis, plus je me rends compte que, que tu vois, on est... On est... Je sais pas, j'ai pas été bien accompagné sur ce truc-là, mais par contre, j'ai eu des parents qui étaient là en mode « fais ce, ce, que, ce en ce fait, chiffre. même si tu te plantes, fais-le » Parce que ce sera jamais nous... Euh, donc ils m'ont toujours laissé faire, et c'est pour ça qu'ils m'ont laissé partir à Paris euh, solo, tu vois. Alors que je viens de ma campagne, tu vois. Oh, les rois. Et donc, du coup, genre, euh, bah, je les remercierai toujours pour ça, tu vois. Genre, euh, Ils étaient là en mode, t'es sûr hein? Je disais, oui non. <rire> tu vois genre je faisais une espèce de non non et puis ouais j'ai voilà après en fait c'est une espèce de motivation aussi tu te challenges Je vois le délire puis voilà quoi pour le parcours classique hein. à l'école genre, en... allez juste une petite question comme ça mais genre à l'école t'étais quel type d'élève toi Genre un peu studieux, tranquille ou alors pas prise de tête mais qui était pas non plus fou euh, Non bah je pense, <rire> je crois que j'étais un peu relou J'étais un peu relou, en fait moi j'étais avec les... Moi en fait j'ai kiffé collège, j'ai kiffé lycée, j'ai toujours kiffé je me retrouve pas trop dans, les, dans, les, dans le discours de, es des gens où c'était des périodes dures, etc. Et du coup je me sens des fois un peu en mode putain, c'était moi le connard alors ça veut dire... Tu sais s'il y, y avait je, deux je... camps, <rire> ceux qui se faisaient bully et ceux qui bully, ouais. je me suis pas fait bully, est-ce que... Et en fait j'étais juste dans, dans l'entre-deux où moi les gens qui bully ils m'aimaient un peu bien et, euh, et les gens qui se faisaient mais m'aimaient un peu bien aussi. Et j'étais vraiment en mode, euh, non, je suis là, quoi. Yes, man. Tout va bien, quoi. Genre, <rire> et donc, du coup, j'ai vraiment bien vécu ces trucs-là. J'étais, on va dire, très bon élève jusqu'au lycée, tu vois. Ou après, bon, là, tu, sais, tu. Voilà, il se passe plein de choses. Tu te mets à fumer, tu découvres euh, les filles, tu, tu changes. Donc, les ouais, premières ouais, soirées. La, la et euh... note, la note change. J'entends <rire> <'as> plus <rire> la même moyenne. Et puis, puis voilà, quoi. Euh, non, franchement, j'ai trop kiffé. Avec la, tra la transformation entre les personnes de souvenirs entre le collège et le lycée, ah ouais, c'est violent. ou alors le lycée et les études sup. Toi, tu comment toi Moi, je vais être avec toi, j'ai toujours été l'élève le, le, où en mode peut faire mieux, peut mieux faire, peut ouais. faire mieux, peut mieux faire, peut faire mieux, peut mieux faire. 10, 10, 10 et demi, okay. 11, 11, 10, 10, 11, 11, 10. Et donc, du coup, après, pareil, en études sub, même dès que je commence à gagner ma vie, etc., j'ai eu la chance d'avoir une école qui m'acceptait beaucoup mes absences, tu vois ouais. Euh, parce que je l'ai justifié par raison professionnelle, mais au global, j'ai pu finir comme ça. Ouais. Mais moi, vraiment, le passage lycée, et peut-être certains vont se reconnaître dans le chat ou quoi, tu vois, mais le passage lycée à études sup, j'ai vu des élèves excellents au lycée ouais. devenir des junkies totales. Euh... C'est trop grave. Trop oh, en grave. études sup, hein. j'ai recroisé des classique. meufs, des gars que je connaissais, lycée 16 de moyenne tout le long, bac mention très bien, enfin euh, la première, euh, tu les recroises deux ans plus tard. Alors moi, ça fait deux ans, je redouble, euh, 8 de moyenne, tu les vois, là, les traits tirés, ouais. ça filme des joints et tout, t'es là. C'est badant. C'est vraiment badant. Moi, j'ai des bads euh, comme ça aussi. Hein. Je sais que, période, période où j'ai mon bac, tu vois, il y a des meufs que je connaissais du collège euh, qui un enfant. Oh, et là, tu fais... Oh, oh, tu fais what oh, On vit pas les mêmes priorités. J'étais ouais. encore immature de fou. Je me dis, wesh, c'est une dinguerie. Tu te prends une espèce de claque de la vie. Et plus tu grandis, plus il y en a, tu vois. Mais ouais, non. Euh, non, lycée, bonne période. Moi, j'ai bien kiffé. Et tu sais, c'est juste du... Moi, j'ai des regrets de... Tiens, j'ai pas assez profité. Ouais. Peut-être ce truc-là un peu... J'étais peut-être en retenue. Je comprends. Mais, euh, mais j'avais 12 de moyenne, quoi. J'étais pas... Oh ouais, tu vois, genre. Euh... L'élève... La moyenne. 10, 12, t'es bien. J'ai eu assez bien. Mention assez bien. Tu sais, c'est la mention qu'on précise pas. On dit mention. Sinon, tu dis mention bien. <rire> c'est <C> <rire> <de> dis... <rire> là, bon, voilà, tu vois, genre. C'est soit mention très bien, soit mention ouais. bien, mais quand quelqu'un dit juste bac avec mention... Ouais. Tu sais qu'il a eu assez bien, que c'était pas... Mec... pas suffisamment cool pour le préciser. C'est ça. <rire> ah, c'est réel de fou, ça fume, ça pue. Au milieu de tout ça, du coup, j'aime bien, euh, j'ai regardé ta chaîne YouTube, tu t t as commencé à faire euh, voilà, tes premières vidéos et tout, tout début 2012, 25 janvier 2012, la date de la première vidéo qui a été postée en tout cas ouais. sur ta chaîne YouTube, peut-être qu'il y en a avant que tu as des lettres, mais bon, euh, en tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé. Avant de te demander à quel moment tu as décidé de t'y mettre et tout, quels ont été tes premiers rapports, toi avec YouTube parce que ça se voit et quand je l'ai vu moi, ouais. tu regardais déjà YouTube avant de t'y mettre. Donc ouais. Tu vois ça a été quoi tes premiers rapports avec la plateforme Qu'est-ce que as regardé en premier Qu'est-ce qui t'a donné, qu'est-ce qui t'a mené comme ça dans cette plateforme Alors, il y a un passif, il -y. y a un passif avant, euh, avant la chaîne que j'ai aujourd'hui. Vas-y. Donc avant euh, le… allez, je vais dire 2008 ou 2009, ouais. c'est une époque où je crois tout le monde est sur Dailymotion, tu vois. Mm. il se passe beaucoup de choses et tout. Et, euh, et moi, je chope la caméra de, de madame. Non, attends, la vraie histoire. Je l'ai jamais racontée. Vas-y, oh là là, la vraie, de vraie On est au collège. On est au collège avec des potes. Je sais plus pourquoi. Il euh, y avait une pub Lotus qui passait à la télé. C'est la, la vraie histoire. Tu vas voir où on va. Et euh, bah comme des collégiens, tu vois, je sais pas pourquoi. C'était une pub sur du PQ, donc ça nous faisait forcément beaucoup rire parce que la pub, je sais, plus, je sais plus quelle était la mise en scène, mais enfin bref, Et dans, cette, euh, dans cette pub, le gars faisait du kung fu avec du PQ. Voilà, je sais pas qui... Voilà, c'est la publicité, tu c'est ça. Et ce truc-là, je sais plus pourquoi, ni comment ça naît, mais on a, je sais qu'on a un délire avec des potes sur ce truc-là. Et un beau jour, je me décide à vouloir euh, refaire la pub pour faire rire mes potes, tu vois. Je dis, ah ouais, tu sais, le, en mode blague, tu vois. Ah, donc je m'investis ouais. à essayer de refaire cette pub-là. Je la, je la fais, ça me fait rire, je me rends compte que... Ben, c'est marrant quand même de faire de la vidéo et tout. Et en fait, en cherchant comment faire, j'ai vu que des gens faisaient des trucs et tout. Donc du coup, bah, petit à petit, moi je chope la caméra de ma mère, sauf que la caméra de ma mère, elle fait pas de son. C'est le caméscope familial, non Non, c'est même pas, c'est un petit compact. Je crois que c'était haute technologie à l'époque. Hein. Ah oui. Genre, euh, je sais pas combien elle avait du PS1, Madaron, mais je suis là, on va devoir. C'est pas caméscope, c'était un compact, mais il filme, il avait l'option filmage, mais il n'y avait pas de son. Donc j'étais deg, ça me limitait de fou. C'est là où on a fait chier. Charlie Chaplin. Ça. Et c'est la, la même période, Mais tu vois. En fait, je, quand j'y pense maintenant, je dis ouais, j'étais un crack de fou. Euh, à cette période-là, tu sais, on a les, les premiers portables. Ouais. J'avais le rouge là, tu sais, le Nokia, le classico, tu vois, incroyable. et, euh, et je crois que Pareil, c'est le début des cartes SD. C'est le début de tout, j'ai l'impression, tu vois. T'es arrivé au début de tout. Début de tout. Et donc, du coup, moi, j'ai une carte SD, genre, je sais pas, 128 euh, mégabits. Je, je sais pas ce qu'il y avait. Mais genre, zéro capacité, tu ouais. pouvais avoir que, que 3 ou 4 morceaux, tu vois. Et après, il est full, ton truc. Donc, tu sais, tu sélectionnes bien tes, tes morceaux que tu as sur ton téléphone, tu vois. Et, euh, et à cette période-là, à la cour de récré, il y avait une espèce de mode, je sais pas d'où c'est venu, de sketch audio de François Perrus. Et c'est des sketchs audio où c'était des trucs que t'écoutais. C'était des trucs des bars, euh, oh, ils disaient des gros mots, il euh, y avait des vannes et tout, etc. Et on écoutait ça, euh, et c'était des trucs en mode marrant. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Mec François Perrus je te dis, c'est, ça a un peu mal vieilli, mais ça a été une période où moi, pour moi c'est hyper important, tu vois. Et donc du coup, il y avait ce truc-là où il y avait un sketch audio, où il n'y avait pas d'image. Et moi j'avais un caméscope qui ne fait pas le son. Le mariage semblait évident. Et, et c'est là que je me suis dit, putain, ok, incroyable l'idée. Et j'ai créé un blog. Où euh, je refaisais les sketchs de François perrus euh, Tiktok, voilà, Tiktok je faisais <rire> et je refaisais les trucs pour faire les personnages et, et je l'envoyais euh, sur mon, mon Skyblog à l'époque. Donc ça te permettait la d'avoir l'audio et ouais, voilà des trucs, ouais. toi qui réimite un peu le gars qui parle etc. Et en... Ah ouais, mais... C'est ça, et du coup et, et, et dans le collège les gens regardaient ils faisaient ah c'est marrant il fait ça, ça n'existait pas tu vois. Et il y avait juste, et dis-toi que c'est la période où YouTube, il mm. y a Kenan Kyle je sais pas si tu vois qui c'est, c'est un, un, un petit mec qui était tout petit, il faisait des vidéos avec euh, 50 Cent, David Guetta. Tu sais, il était dans sa chambre et il faisait juste du lip sync ah, sur Katy Perry genre. Okay. Et à un moment donné, Katy Perry elle à l'arrivée et c'était genre le buzz, tu vois, à l'époque. Et genre, et c'était un peu la mode de tout le monde faisait ce truc de... Lip sync Tu prenais la voix de quelqu'un d'autre et tu faisais toi-même, c'était du jamais vu. D'accord. Les gens se disaient, what the fuck, c'est sa voix Tu vois, il y avait ce doute. Donc, euh, donc, du coup, bah, j'ai calqué ce truc-là. Et donc, évidemment, après, moi, je n'ai pas du tout connu vraiment le Dailymotion et les gens de Dailymotion. Ouais. Et j'étais YouTube. Et j'étais dans ma bulle, tu vois. C'était une espèce de niche. Parce que moi, moi 2009, 2010, à cette époque-là, genre un ou deux ans avant que toi tu t'y mettes, ouais. euh, à l'époque, moi, je m'en rappelle, en tout cas, c'était Machinima, Gaming, Modern Warfare 2, Diablo X9 et compagnie. Pour moi, pour c'est après ça. Ouais, c'est après, que juste après ça. Alors, attends. Parce okay. que là, ligament croisé. Enfin, ligament croisé. <rire> À un moment donné, moi, je fais ça, ouais. et puis bah, je grandis, je, je, ce truc meurt, tu vois. Sauf que j'ai tout ce passif d'avoir fait ça, qui me fait me dire quand je vois des gens qui arrivent sur Internet et qu'il y a les euh, Cyprien, Mister V, euh, tous ces gens-là qui commencent leur truc. Ouais. Moi, où je n'avais jamais entendu parler genre, euh, du velcro, tu vois. Je n'avais jamais vu ça sur des j'ai J'ai juste vu directement sur YouTube en mode, oh, on peut le faire, tu vois. Genre les podcasts et tout, les premiers bails. Euh... C'est ça. Et moi, ma première chaîne, euh, c'est une chaîne commune. Mmh. Où on était genre quatre dessus et euh, pareil toujours moi j'avais l'attrait tu vois du montage etc et on faisait des youtube poups et c'était pareil c'était nouveau c'était purement c'est purement internet ça n'existait nulle part ailleurs de, de découper juste je euh, de, de, sais pas une séquence et qu'elle se répète quatre fois mmh. et on était mort de rire tu vois vous ça vous pliez genre. on était mort on était mort on était en mode voix à la folie quoi et au moment où il met ça je mets un p ah trop drôle des bars. nul tu vois et donc du coup la chaîne a commencé comme ça et euh, au bout du compte, elle a eu une durée de vie genre peut-être de deux mois, tu vois. Tu sais, c'est le genre du truc que tu lances à 16 ans entre potes. Ouais. Et, et, et, la motive, elle est variable, quoi. Le seul gars qui a gardé la motive, c'est moi. Et je continuais de faire des trucs et tout. Et à un moment donné, c'était devenu ma chaîne. Et sur cette chaîne-là, à un moment donné, bah, je faisais du YouTube Poop, etc. Et euh, dans la mode du YouTube Poop, il y a eu euh, Cortex et donc du coup en fait qui, qui naissait un petit peu tu sais sur les, sur les, sur les, sur les forums je crois jeux vidéo tous ces trucs là, il mmh. y a eu tout un truc de, il refaisait des montages de Cortex etc et moi j'étais tombé sur ce truc là et, et c'est là où j'ai commencé à, à, à faire des montages sur ce fameux Cortex et un jour euh, je sors, je fais un face reveal entre guillemets tu vois parce que je me montrais pas tu vois T'étais jeune de fou Ouais et je fais un face reveal, je fais un, un son euh, pour clasher Cortex le lendemain Cyprien sort, euh, Cyprien clash Cortex la, tu l'as fait la veille J'ai fait ouais je crois ouais, la veille et genre le lendemain, pff, méga boss pour moi tu vois. J'ai mangé, en fait il y a eu une mode des clash cortex et moi j'avais fait genre 5 clash ou un truc comme ça, tu c'était abusé. Ah, moi, ah oui ça C'était une petite lui. niche où j'étais là en mode ouais elle va te faire enculer. Tu sais j'étais le petit con tu vois qui faisait du, du montage pour le faire chier tu vois. Et, euh, et ça a mis en lumière ce que j'avais fait et j'étais là en mode wesh incroyable. Prem, ma première vidéo où je me montre, euh, millions de vues, j'étais là en mode incroyable. La la de <rire> de scène, il a vidéo il des premières de celle s'il vous plaît, parce que ça c'est que ce que j'allais dire, dire, à quel moment, du coup, t'as décidé de t'émettre, parce que quand t'es arrivé, t'avais les codes, t'as fait des challenges et tout, je regardais, donc des truc que t'appelais YouTube Pouf, c'est ça euh, Non, j'ai vu, t'as fait des ah, challenges Alors, attends, euh, ah, avec des, des, des, des citrouilles, des bails et tout. Attends, oh que... là, là, j'étais en, en mode malin, en mode OK, bon, ils font des sketchs, des machins, des trucs. Là, je vois, il y a des podcasteurs, c'est bien, mm -hmm. mais moi, je suis un enfant, euh, je ne sais pas écrire. C'est exactement celle-ci, ça, c'était devant chez moi. <rire> oh la campagne! La campagne Incroyable! Mon voisin c'était un cheval. <rire> Les gens ils se rendent pas assez compte. Moi on me traite de parisien bobo. Ça m'énerve. <rire> pas du tout. Pas du tout, mais. Non, non, non. Oh. Oh ça là, ça oh je l'ai fait sur PENT et j'avais rec l'écran. Je me souviens. Et la référence c'était Suicide Social d'Orelsan. <rire> bon, c'était mal fait, tu vois. <rire> <rire> non, non, j'étais un, un ouf. J'étais un ouf. Quand tu revois ça, ça te fait ressortir quoi? Bah un peu de honte tu vois, là je vois des fautes d'orthographe, c'est évidemment honteux mais je m'en fous en fait. Ça fait, regarde encore une fois, c'est catastrophique. Ah oh ouais c'est bourré de fautes et tout ça. Non, non, non, ouais mais t's... en fait moi ce que j'aime dans ce truc là c'est que c'est pur, c'est tellement authentique, c'est ouais, tellement... Ouf. Regarde ça, horrible, je me prends pour qui <rire> Oh le 50 cent, ok. <rire> L'époque du un casque autour du cou, quelle honte avec le gros bonnet et tout. Non mais t'étais mignon, t'étais mignon, t'étais mignon. Et, ouais, et c'est mon face reveal ça. C'est mon face reveal. Tu regardais un peu les commentaires et tout ou pas du tout euh... Bah en fait à ce truc là oui parce qu'avant je t'avoue j'avais genre... Deux commentaires tu vois genre je... j'avais pas grand chose à regarder. Ouais bien sûr. Et euh, ouais à partir de là c'était... Moi je En fait si on remonte genre sur ma page Facebook. Ouais. Parce que c'est là où tout a commencé un peu aussi. C'était aussi la période Facebook. Je sais que j'avais publié des screens où j'étais là en mode waouh. Il y a eu 200 partages, vous vous rendez compte 200 personnes, très fou ouais. et tout. Et, euh, et de fil en aiguille, bah voilà, après, en fait ça a fait que grossir et ça m'a amusé. Et j'ai repris YouTube comme un, un, un truc de mon âge, c'était un jeu vidéo. J'étais en mode, ok, je suis levé le temps. Il ah, faut que je passe ce cap-là, ce level-là. Et je me rendais pas compte. Genre, tu avais que des fait... petites ambitions, mais tu prenais ça pour un jeu. Ah, moi, c'était un jeu. Le compteur d'abonnés, fallait pas me mettre ça. tu vois J'étais en mode, ok, trop cool. Mon but, c'est d'être euh, master, tu vois. Enfin. Et donc, Mais du coup, au ouais. niveau des challenges, etc., quand tu essayes d'en faire au début, parce que du coup, tu pars avec ça, là, ton, la première vidéo qu'on vient de regarder. Ouais. Après, derrière, très, très vite, c'est là où je me suis dit ce gars, il devait suivre YouTube avant de s'y mettre parce qu'il a les codes. C'est ça que je me suis dit t'avais les ah codes, ouais. t'es arrivé, t'as direct plein ouais, de challenges. Je, je, je mangeais de fou. Bah, en fait, c'est. Je. C'est jamais humble <rire> de dire ça. Mais euh, j'avais fait un constat, j'étais là en mode bah, c'est bizarre, moi, je vais voir des Américains là, et ils font des challenges, des défis, des trucs un peu en facecam et tout. Ouais. Pourquoi en France ils il parlent de ping-pong <rire> Et en plus c'est chiant, tu sais, faut il faut aller là, euh, faut faire des personnages, c'est relou, tu vois. Il faut avoir un un jeu mode... d'acteur. Ouais, c'est chiant. Et, et j'étais là en mode, moi en plus je suis un enfant, je vais être crédible dans zéro van. Si je fais une vanne où je dis, ouais, les meufs, euh... tu sais, genre je suis pas crédible, tu sais, j'étais vraiment le, le mini puceau. Euh... Enfin, tu sais, j'avais pas ma place, j'étais là en mode, où est ma place Et je vois que, que des ricains ils font des défis et tout, et que ça existe pas en France. Et du coup, je me dis, vas-y, let's go. Je vais les refaire. J'étais là en mode, je vais proposer aux gens de me proposer des défis et un défi, une vidéo. Parce que moi, j'ai vu, il y a enfin, un truc où t'as as écouté 5 heures, tu as fait un Cinnamon Challenge, ouais. et des trucs comme ça. J'ai vu, j'étais ah ouais. Ah ouais. Non, mais c'était ça. Et j'étais juste en mode à, à voir qu'est-ce qui se faisait de l'autre côté. Et j'étais là en mode, vas-y, trop bien. Et en fait, moi, si au début, tu vois, j'instaure, je refais des, des traits connus et après, euh, je propose vraiment aux gens en mode, vas-y, proposez-moi des défis, à la fin, j'aurais pu aller chercher. Je, serais, je ferais que des trucs. Euh, des défis proposés par une communauté et c'est comme ça que je pense que j'ai créé aussi euh, des gens qui me suivent et qui, et qui voulaient voir quelle connerie j'allais faire après tu vois. Cette première vidéo sur Cortex ça t'a permis d'embrayer correctement sur celle d'après euh, Ouais, dis-toi qu'en fait, son... en fait la vidéo sur Cortex je crois c'est octobre 2011, ouais. un truc comme ça. Ouais. Et tu commences janvier 2012. Euh... Et j'ai une vidéo, j'ai une vidéo euh... Si tu veux, je pourrais te la retrouver, si tu le veux, pour ta... Ah ben non, c'est quasi instant upload. Mais j'ai une vidéo de moi, de, de mon ancienne chaîne, qui est en privé, où, euh, où je, je fais l'annonce terrible que je quitte cette chaîne, j'abandonne cette chaîne. Parce que, de base, c'était une chaîne qui n'était pas prévue pour ça, et que vas-y, je vais tenter de faire des vidéos. Et donc, du coup, je suis trop triste, je suis là, je fais vous rendez compte et tout. Il euh, y a 2000 abonnés. Euh, euh, sur le je vais recommencer à zéro, mais... J'y vais, let's go, et je suis, ça se voit, je suis triste et tout. Et c'est comme ça que j'ai recommencé, tu vois. Et il y a la vidéo d'adieu, entre guillemets, de cette chaîne. Elle est drôle à revoir avec leur cul. En mode, putain, adieu quoi. Trop mignon. Et ouais, j'avais 2000 abonnés. Et franchement, pour l'époque, euh, c'était bien. Hein. C'était pas mal. C'était bien 2000 abonnés. C'était en mode, waouh. Bon, après, euh, je crois que des Cypriens on en avait déjà 50 000, tu vois. Donc, tu sais, c'était une, une plus-value, tu vois. Genre. Bien sûr, non, non, mais c'était déjà. Mais, pas mal. Euh, mais ouais, incroyable. Concours de circonstances totales. Hein. Je n'ai rien à faire là. Voilà, sachez-le. Du coup, après tes challenges, etc., en regardant, un jour, tu sors ta première, j'ai appelé, analyse d'artiste sur un chanteur de l'époque nommé euh, Colonel Réel. Alors, attends, là, c'est normal. <rire> en fait, non, mais c'est normal que toi, t'aies cette info-là. Sache que ma vraie première, c'était sur la chaîne d'avant et c'était sur euh, Baby de Justin Bieber. Ah ouais La vie. La, vie, la, la vidéo la plus dislike de l'histoire de YouTube pendant longtemps. C'était ça, ouais. Je crois que c'est elle la première. Toujours elle Je crois que c'est la première fois où j'étais en mode ah c'est marrant de parler d'un clip parce qu'il y avait ce truc aussi sur euh, Justin Bieber, tu vois. Je me foulais pas, hein. j'étais pas en mode ah très non, Alors t'as très... le truc qui j'étais là en mode bon bah ben voilà, il se passe quoi, <rire> Cinema Challenge, <rire> Justin Bieber Baby qui sort. Euh... Enfin tu vois, j'étais là en mode bah je rebondis, quoi, je fais des choses euh, sur LacTu quoi. Et t'as dit quoi un petit peu de danse C'est à quel moment je sais pas sais Tiens, plus, je, vais, je sais prends plus. une musique, je vais en envoyer un petit peu. De quoi Genre c'est quand tu t'es dit je prends une musique ou un artiste et je vais envoyer un petit peu Parce que du coup après derrière C'est vrai que du coup Quand t'as envoyé le truc Colonel Real C'était déjà un peu plus rodé quoi mmh. Bah en fait le truc c'est que Au delà de ça Genre euh, Moi la musique ça a toujours Fait partie vraiment de mes trucs Le Cortex arrête là euh, L'instru c'est vraiment Kit Kuddy Moi j'écoutais tu vois par exemple euh, J'étais période très rapué Etc mmh. Même tu vois la ref à Orelsan Enfin tu sais j'ai toujours été Dans ce truc et, euh, et du coup bah Je sais pas c'était Oula Ah ça c'est Colonel Réel Waouh ouais. wow. Ma tête, on dirait j'étais piqué par des guêpes. T'étais très jeune, surtout. Bouffi de fou. <rire> c'est vrai que t'as des bonnes joues, là. Et <rire> ah, hey, t'as joué et tout hein Tu disais avant, dans les podcasts, c'est relou, faut jouer. Mais là, là t'as bah, joué. En fait, je voulais trouver un juste milieu où j'étais là en mode, je veux pas arriver, à faire du podcast. Mmh. J'étais là en mode, non, je dois arriver et être seul tout dans mon domaine. Ouais. Et mon domaine, je le torche et c'est Ok. J'étais un peu en mode gaming. J'étais en mode, hein. mmh. mode vas-y, ça c'est... Je prends ça comme un jeu Traillarde. et je vais être meilleur que les autres fins. Il n'y avait pas de, de débat. Après, tu sais, le... la jeunesse et l'innocence du truc fait que, bon voilà, il y a des défauts, il <rire> y en a beaucoup. Mais, euh... Mais non, écoute, en fait, c'était pas trop calculé. Je me rendais vraiment pas compte. Non, de... tu t'es pas dit c'est un format quoi. Parce qu'après, derrière, regarde, as fait quoi J'ai vu, tu as fait Alex du 76, en <rire> Zao. En fait, <y> il avait... <rire> en fait, y avait genre, cette époque-là, il y a un gars qui s'appelait Ray William Johnson ouais. qui faisait, lui, ce que plus tard a fait euh, Antoine Daniel. Donc en fait c'était de l'espèce de review sur euh, ouais, euh, voilà, une vidéo russe, euh, ouais. n'importe quoi tu vois. Euh, qu en même temps il y avait des gens qui faisaient du podcast où voilà, ils disaient tiens on va parler des, des tambours. Bon, personne n'a fait ce truc là évidemment. Mais euh, bref c'est le mauvais exemple. Et il euh, n'y avait pas ce truc de... personne traitait de musique. Personne parlait de musique. Il y avait PV Nova je crois, euh, il a peut-être commencé à cette période là. Mais lui il en faisait, enfin il était directement en mode musicien tu vois. Et euh, moi j'avais envie et de rire et de parler de Zik. Et parce que j'étais là en mode ça me fera des facilités à faire des, des choses, tu vois, le but c'est de m'amuser. Et donc du coup bah, j'ai fait ce, ce, cette espèce d'entre-deux, et je crois qu'à cette époque-là aussi il y avait euh, Jérôme Niel, ouais. il avait eu un truc MTV où il décortiquait des analyses et des clips et tout, et, euh, et même période tu vois, et ça m'a convaincu qu'il y avait un format. Ouais, il y avait y a, un truc à Il ouais. y avait un truc tu dis, en fait c'est, il y a tellement de musique et tellement de trucs qui sortent que c'est la matière en illimité. Toute ta vie tu as envie de rire de trucs. Juste, c'est un peu chronophage parce qu'à un moment donné, quand j'en avais fait euh, 20, bon, il y a une espèce de. Waouh, j'ai lâché des, y a des pas Star Wars. De <rire> le remake de Star Wars. J'ai un appareil dentaire, aussi, <rire> je sais ce que c'est. je <rire> bâtard. Mais ouais, euh, du, coup, euh, du coup, en fait, à un moment donné, il y a un truc chronophage parce que le modèle de musique, euh, bon voilà, est souvent le même les ventes que tu à faire sont souvent les mêmes et c'est pour ça qu'à un moment donné j'ai arrêté aussi ah oui, tu tournes en haut, au bout Et bout. surtout que j'étais un ado un peu bête où des fois j'étais là en mode bah alors grosse merde, tu sais genre je vraiment zéro filtre quoi. Ah oh, la honte. Avec un peu de recul, des fois tu te dis "Wow, la vraiment j'étais un ado quoi." Ah ouais, non non, il y a des trucs où tu te dis "Ah ouais, OK, euh, chelou quoi." Mais du coup, c'est pas mal parce que tu commences comme je t'ai dit 25 janvier 2012 une des premières vidéos du coup sur ta chaîne enfin tu sais quand tu passes etc., ouais. là ce qu'on vient de voir, <rire> décembre 2012, mille abonnés. 11 mois. Ouais. La progression est énorme et très rapide. ouf. Genre, est-ce qu'à l'époque, ne serait-ce qu'au lycée, etc ça t'a permis d'être un petit peu reconnu autour de toi Est-ce que tu parlais de ce truc Ça fait passait comment à l'époque Non, sur le début, sur le début, lycée, c'est genre... Tu sais, c'est la période ingrate. Les gens sont ingrats, donc c'est un peu la honte, tu vois. C'est la honte, ce que tu faisais C'est un peu la honte. Genre, pourquoi il se à lui Pourquoi il se filme et il se met sur La honte, quoi. La, la fiche de fou. Et, euh, et moi, quand je voyais ce truc-là, j'étais là en mode, mmm, moi je vais vous. <rire> j'étais un peu en mode, je vous baise en fait, je vous emmerde. Parce qu'en <rire> fait, non mais en fait, j'avais vraiment mes potes lycée, tu vois, et mes meilleurs amis en fait. Donc en fait, dans mon crew de meilleurs amis, il y avait zéro souci avec ce truc-là. Et les potes de lycée, j'étais là en mode, ouais ouais, c'est pourri ce que je fais. Ouais. Vraiment nul. Et en fait, ça les faisait chier que jamais j'étais vexé. Tout le temps, j'étais en mode d'accord avec eux, j'ai fait, oh là, j'ai fait un truc pourri, mais regarde. Et petit à petit, j'étais là en mode, t'inquiète, un jour, un jour tu regretteras. <rire> Et, euh, et, et de fil en aiguille, genre, euh, en fait, j'ai joué leur jeu du C'est Nul pour éviter de, moi, le vivre mal, tu vois. Ok. Mais c'est déjà maturité, quand même. Ils disaient... Euh, euh, euh, euh. Non, mais tu sais, ça faisait des... forcément, ça vanait tu vois. Je me filme en, en, en bouffant un piment. Et, et du coup, bah, tu mets ça publiquement. À l'époque, c'est bizarre. Hein. C'est vraiment bizarre de faire ça. Donc, je suis vu en bizarre. Et, euh, et j'étais là en mode, ouais, je m'en fous. Je faisais le le logement footiste en mode ouais putain la honte pourquoi j'ai fait ça c'est vraiment dans leur jeu j'étais en mode je j'assumais je, pas tu vois je m'assumais pas à 100% mais c'était une manière moi de me protéger pour, euh, pour finir par accepter et à un moment donné c'était tellement ça avait pris tellement d'ampleur tu vois en un an que j'étais là en mode ouais mais t'as vu t'en empêches quand même 100 000 abonnés t'as vu peu, avec la merde que j'ai faite ?» un peu de stade quand même ah, t'as vu tiens je t'emmerde bâtard va le, et voilà trop ouais, ouais. <rire> de et depuis le début on a plus on m'a plus ah, c'est top Après les gens disaient ouais c'est ok Et par contre c'était vraiment un truc où C'est le sujet interdit Pour moi c'était le sujet interdit Au lycée je ne parle à personne de ça C'est le sujet de moi dans ma chambre Tout le reste c'est autre chose C'est euh, la vie de collégien normal tu vois. Ou lycéen normal pardon Genre je ne parlais de, de... Ça me gênait j'étais là en mode Ouais ouais bon on s'en fout Et les gens voyaient que je, que je voulais pas parler de ça Ouais t'avais pas envie d'étayer quoi on ne parlait pas du tout de, de YouTube au lycée. Ouais, mais ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Sauf sur les dernières années où ça avait pris une autre ampleur. Tu vois. Je te dis, j'ai eu un million euh, au bac. Mmh. Et j'ai commencé, j'avais zéro euh, en seconde. Donc, euh, donc il ouais, y a eu un espèce de, <rire> de truc. Euh... C'est ce que j'allais dire. J'allais dire à partir de là, 2013, 2014, tu continues un peu les analyses et les challenges. Mmh. J'allais dire, ouais, comment est-ce que à cet âge-là, as, as vécu un tel cycle, notamment à l'école, etc. Là, tu viens nous répondre Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à partir de 2014, mmh. où... Euh, T'as décidé de partir aussi sur des vidéos humour un peu plus travaillées. Ouais. Et là, tu sors euh, la vidéo et notamment la série de, de, de vidéos qui marquera un peu ta chaîne. Ce mec. Ouais. Avec au début, dans une salle de bain, du coup. Ouais, c'est le pilote, quoi. Exactement. <rire> Quelle a été la genèse de l'idée, ainsi que les premiers retours Parce que mine de rien, là, on retourne à avoir 10 millions de vues, ce mec, dans une salle de bain. Donc, euh... <rire> elle, elle est dure à voir, je crois. <rire> je crois que... Non, c'est le... ce mec dans son lit, elle est dure à regarder. Non, euh... bah ce truc-là. Et d'ailleurs, c'est tourné le même jour. Mmh. Anecdote. T'as ouais. fait les deux en un jour? En un jour. Non mais c'était, ça n'avait pas de sens. C'était juste de, c'était tellement du du one shot authentique qu'il y avait aucune. J'étais là en mode ok c'est drôle. Je crois que je crois que c'est les deux qui s'enchaînent. Hein. Euh... En fait, elles s'enchaînent. Genre c'est vrai, que c'est l'un puis l'autre. Elles sortent mmh. les deux. Après je, je sais pas à combien d'intervalle en termes de jours, mais les deux sortent. Euh, je crois à genre, genre le le Je dis n'importe quoi, mais le vendredi, je tourne la salle de bain le soir même. Je me tape une nuit blanche pour voir à quoi ça ressemble mon concept. Ouais. Le lendemain, je fais OK, je suis convaincu et j'ai sorti les deux, évidemment, tu vois, mais j'avais fait ça comme ça. Ouais, tu vois, c'est dur à regarder. Mais ça, pour expliquer la jeunesse d'un truc comme ça, c'est que ça y est, tu vois, genre, YouTube commence à devenir un peu plus sérieux. Là, on est à une ère de YouTube où c'est la fiction qui paye. Tu te souviens de ce truc où il y avait les golden moustaches, les machins, les trucs. Ça commençait à venir, à Ouais, c'est ça. Et moi, j'étais un peu en mode... Bah, je trouve ça cool mais j'ai pas non plus envie d'aller là-dedans euh, j'ai envie d'avoir un espèce de mini truc où euh, en fait dans mes analyses j'essayais déjà de faire avait de la mise en scène des trucs comme ça ouais. et j'aimais bien faire euh, une situation avec une mise en scène et ça dure 10 secondes et il y a une vanne et c'est catchy et on en parle plus tu vois et donc du coup bah j'essayais de faire un mélange entre le palmachot tu vois parce que là en mode oh le palmachot c'est trop chaud leur truc parce que c'est un plan fixe et ça bouge ça bouge plus du tout du trou, du, plus tout. Plus du tout, et, euh... et donc, du coup, j'étais là en mode, ça c'est génial, c'est pour moi, j'ai pas, pas de budget, tu vois. Euh, ensuite, ça c'est génial parce que moi j'aime bien faire des trucs courts, et ensuite, je fais quoi, moi dans plein de situations, ce mec, voilà, enfin, je te dis, c'est un peu instinctif, et j'étais là en mode, ça tue. C'est basique, mais ça a fonctionné de fou, malade. Ah, j'étais là en mode, ah, oh, je peux tout décliner, j'étais en mode, génial, j'ai trouvé un terrain de jeu où je m'amuse, tu vois. Quasi infini, t'en as fait une quinzaine au final quand même hein. euh, Ouais quand même, j'ai fait une saison, entre guillemets. Non, été... deux saisons on va dire. Ça a été quoi les premiers retours au début dès que t'as commencé à poster tout ça Je euh... si te rappelle bien sûr. Ouais je sais plus trop mais je crois que c'était bien reçu. Hein. Je crois que c'était bien reçu, c'était en mode ah, c'est frais, euh, ça change quoi. Et il y avait des gens que ça faisait rire. Euh... Voilà. Donc, non, ça... donc je me disais c'est top. Euh mission réussie quoi non mais ça a totalement participé à tout ça parce que là juste derrière après avoir sorti ça donc là, ouais. tu le sors fin 2014 t'arrives à, à 2015 ce que j'ai appelé un peu ton prime tu vois ouais tout, toutes tes vidéos littéralement c'était là toutes tes vidéos cartonnées les mecs, euh, l'analyse d'artistes, les, les Nia Hall et ouais. tout. Euh, franchement, les Nia Hall, je, je me rappelle, elles m'avaient marqué quand j'étais plus jeune. <rire> et, et, et ça t'avait permis euh, un petit peu d'affirmer ta place auprès un peu des plus gros de YouTube de l'époque, les Cypriens, Normal, etc. Qu'est-ce que tu retiens de cette époque où tu surfais un peu sur l'eau, les 2014, 2015, etc. Bah. C'est un peu l'époque que tu nous disais au début où Moi, je... tu t'étais mis limite un peu à plein temps, tu vois, genre tu venais d'arrêter ton bac et tout. Euh, non, cette période-là, -là, 2014-2015, je suis à Paris je suis dans mon appart ouais, voilà, voilà. les semecs c'est la première année où je suis dans mon appart et je suis en mode bon là euh, va falloir faire des trucs tu vois et, euh, et alors moi je l'ai vécu parce qu'en fait c'est vraiment une période où vraiment pendant deux, deux presque trois ans de ma vie j'étais vraiment un gros branleur c'est mon train de vie c'était vraiment en mode waouh là je gagne de l'argent en faisant des trucs je suis dépendant de moi même je vais plus en cours je mange McDo tous les jours franchement franchement c'était donc, en fait, c'est un peu une période genre spé quand tu le regardes de loin et je fais, waouh, je me respectais pas trop. Mais c'est ce truc-là qui fait que euh, moi, je, je n'avais que ça en tête. Ouais. Et, et je venais d'arriver et je connaissais personne à Paris. Et hein. si premiers mois c'est dur, tu vois. Donc, bah tu t'enfermes dans une bulle créative, tu fais tes trucs. Et, et du coup, je fais ce mec. Parce que j'ai pas besoin de jouer avec d'autres gens, tu vois. Parce que je connais personne. Et il y a mais, que toi qui fais dedans. Il ouais. y a que moi, il faut que je me débrouille tout le temps tout seul parce que j'ai besoin que de moi. Tu sais, un truc. J'ai toujours été dans ce truc en mode, si demain, il y a un truc qui va pas. C'est pas la faute à quelqu'un d'autre, ouais, c'est wham. Ouais, ouais. C'est ce que tu disais au début. Ouais. Donc du coup, en fait, le contenu a suivi aussi un peu de, de cette manière, tu vois. Euh... Moi, je sais que j'ai trop kiffé cette période parce que c'est une période un peu d'amusement. Moi, je t'avoue, c'est une période où, euh... bon, j'étais, un... bon, je fumais, moi, je fumais beaucoup. Donc j'étais, ça, ça allait avec le train de vie, tu vois. Okay. Donc t'es là, tu fumes le soir, machin, t'écris des vannes, tu fais ouais, tu regardes une série, tu tournes le lendemain. Moi, mon collègue, il travaillait, Bien sûr. Donc, il y avait une espèce de, de friction de vie, tu vois. Et euh... <rire> il part, tu dors, il rentre, tu dors. C'est une période ouais. solitaire en vrai. C'est une période très solitaire, mine de rien. Quand je le quand je regarde avec du recul. Ah bien sûr. As une où tu rencontres les gens, tu machins, tu t'as pas beaucoup de... En plus à l'époque ça t'arrangeait parce que du coup à 19, 20 ans, tu es comme ça, là, bah, comme tu disais tu fumais, etc. Mm. Et donc du coup, bah, enregistrer, tourner une vidéo, tout ça, bon ça prend un certain temps. Et pareil après la montée, Mais tu global t'as quand même beaucoup de temps libre. Ouais de ouf, oui de ouf. Et en vrai, le, le, la plupart du temps c'est quand je fais une vidéo, je suis là en mode, voilà, wow, c'est pas bien, ça fait, ça fait trois semaines, j'ai rien fait. Vas-y, je m'y mets. Et je m'y mets, et trois jours après, c'est posté, quoi. Et donc, du coup, il y avait ce truc un peu en mode, putain, quel connard, quand même. Genre, c'est exactement comme en cours. En cours, je faisais rien, mes devoirs, je les faisais à la dernière minute, et je m'en sortais. Et genre, j'ai toujours fait ça, et ça m'énerve, parce que j'ai l'impression que je bosse plus dans le. Je suis plus efficace, tu vois. Au dos du mur. Ah ouais, dès, dès, que, je, dès que je suis, dès que je suis euh, au pied du mur, ouais, je suis là en mode. Let's go, quoi. J'aime bien ça oui. contraste. Tu dis la période où tu connaissais pas encore grand monde, etc., en 2014, oui. 2015 et tout. Parce que moi, après, je sais, derrière, as rencontré des gens que moi je connais bien. Oui, bien sûr. Tu vois, les CIS, les Damiens, tout ça, machin. Donc, du coup, au final, t'as quand même la, rencontré. C'est la, la personnes. deuxième année. Enfin, euh, de toute façon, ouais, c'est dans la première année que je les rencontre. C'est sur la deuxième année où, ça y est, je me fais des potes, des machins. Et, euh, et ouais, c'est là où j'ai rencontré bah ouais, tous les CIS et compagnie. Euh, Damien, j'ai aussi, à la même période, du coup, les Sofiane, ouais. Maxence, Amine, euh, tous ces gens-là, tu vois, genre. Euh, et donc du coup, bah, après... Euh, moi, je sais que mon chez-moi, c'était une coloc euh, géante. Vraiment Ouais, on, Tout le monde venait Ça dormait à 6, tu vois, genre... Euh, ça sentait l'adolescent, quoi. Ça sentait <rire> C'était n'importe quoi, il n'y avait aucun train de vie, c'était... C'était ouais, l'enfer, mais on rigolait bien, quoi. C'était vraiment... Moi, je, je kiffe. Je, je suis nostalgique, des fois, de cette période. Parce que moi, je sens... En fait, cette période-là, où tu as mmh. commencé à, du coup, à héberger des gens chez toi, tu as la grande coloc, etc., ouais. que, je l'ai sentie un petit peu dans ton contenu, parce que je sens qu'elle a eu une influence. Fin 2016. Tu ouais. sors une vidéo qui, à mon sens, conditionnera fort ton futur. Mm -hmm. Tu as raconté l'histoire du sample, puis après l'histoire d'une de tes passions, à savoir le rap. Ouais. Moi, ces deux vidéos, je te jure, c'est exceptionnel. J'ai Je, je sais que le sample, ça avait marqué les gens de fou. J'ai adoré. Vraiment, les deux. Le sample, ensuite le rap, et ensuite, je crois que tu fais le vocodeur. J'ai fait l'autotune, ouais. L'autotune, ouais. les trois. Ouais, c'est vrai. Avait... J'étais là en banders. mode, ok, c'est un créneau qui intéresse. Alors que de base, j'étais en mode bah, qui s'intéresse, tu vois, à part moi. Et tu veux savoir du coup, pourquoi est-ce que je dis, je trouve que ces rencontres-là, t'ont peut-être, là tu vas nous dire, ouais. trouve, je suis pute, tu vois, mais euh, ça se trouve, elles ont conditionné un petit peu le fait que tu aies fait des vidéos sur ça. C'est parce que ces mecs-là, donc euh, c'est des mecs, voilà, peut-être ça vous parle, CIS, etc. et après Maxence, etc. Mais je sais que pour une partie de ces mecs, c'est des gros fans de rap, ouais. des gros fans de musique en général. Et même si c'est bon est hein, parce que as, tu parlais déjà d'artistes, etc. Je pense que ça t'a peut-être un peu conditionné à tenter de peut-être ouais, a... un peu plus mettre ces choses en avant. Bah après, en fait, sur le truc euh, purement euh, simple et tout, je te jure que cette idée-là, je l'ai eue dans mon premier appart. Okay. Mais quand elle sort, j'ai déménagé déjà. D'accord. Donc, entre temps, tu sais, c'est un doc, un, un doc mm -hmm. qui était dans mon drive, qui, a, qui était mort, quoi. Qui était mort dans le film. Et, euh, et moi, je me sens qu'à cette période-là, je pitch le truc euh, es à des potes, des machins, je fais, ah, je fais un truc sur ça et tout. Personne ne sait ce que c'est. Personne. Parce que, en fait, dans le. le le côté euh, grand public. Ouais, le référentiel commun. On sait pas, tu vois. Ouais. Donc à la limite, je suis en mode, ah ouais, c'est, en fait, c'est du plagiat. Mais moi, au début, je suis en mode, attends, je comprends pas trop. Comment ça, un simple, euh... Je comprends pas. J'arrive je... pas à bien saisir. C'est quoi le simple dire. Ouais. Et d'ailleurs, c'est tellement euh, nouveau et on comprend pas trop, que je crois que ma définition, elle est même pas hyper exacte, tu vois, dans, le... dans la vidéo. Je dis... je dis non, je crois. Et c'était juste un truc méga nouveau. Et moi, euh, j'étais juste tombé sur ce site en cherchant euh, la référence... Euh... Enfin, J'étais là en mode je suis persuadé, je l'ai entendu ailleurs. Et tu fais des recherches et tu tombes sur un truc qui justement te dit ça. Je tombe sur ce site, je fais mais attends, c'est une mine d'or. Et je me balade, je tape tout ce que je peux taper. Je trouve plein de trucs et je fais attends, j'essaie de trouver les trucs les plus choquants. Comme si je voulais montrer à un pote en mode ouais, écoute ça, ça vient de là. Paf Et il se le mange, il fait quoi Et là, tu sais, ça fait un sujet de discussion. Il eh, fait un sujet mal, à la fin, ouais. dit, putain, ça, ça ferait une vidéo ça, non Les gens ils connaissent pas. Et du coup, c'est... je sais pas comme... quelle est la jeunesse de, de vouloir faire le sample, l'autotune. Mais ouais, en vrai. Euh, tout mon entourage était un peu consommateur de voilà de rap euh, si c'est un gros digger tu vois bah oui c'était c'est monsieur Soundcloud tu vois donc du coup genre euh, non non non on a, eu, on a eu ces périodes là où, euh, où du coup bah ouais euh, ça a forcément impacté moi euh, tout ce que je voulais faire tu vois et ta vision et, et tes inspirations aussi surtout donc du coup ça te guide vers des trucs aussi où, où tu as des intérêts en commun et, et non c'est trop bien c'est trop bien ça. C'est pas mal, mais du coup c'est à quel moment où toi genre, parce que là tu viens de nous raconter le simple, mais moi vraiment pour moi, à cette époque, la vidéo qui m'a marqué de ta part c'est celle sur l'histoire du rap. Quelqu'un il a dit dans le chat, celle du rap, mon prof de musique avait fait un cours sur celle-là tellement elle était insane. Moi vraiment je l'ai adoré, tu sais que je la regarde de temps en temps genre ouais. comme un peu une fois par an, parce que j'oublie une partie de ce que tu dis dedans, ouais. donc le moment où je la remets je suis là. Putain c'est vrai ça, ouais, c'est cool. Bah ouais, euh, moi cette vidéo, en fait. On est aussi une période où, euh, ça y est, on veut faire les entrepreneurs, on est là en mode, vas-y, on va faire du bon contenu. Ouais. Parce que moi, techniquement, avant euh, l'histoire du rap, bon, t'as vu mon contenu, tu vois, j'étais en mode, ok, j'ai jamais fait un truc un peu plus ambitieux que poser ma cam, euh, fumer des joints. Vois, vois, C'était. Et ça fait 4 ans qu'on fait ça J'étais là à un moment donné, peut-être faut... on oh, vient, j'essaie de faire des trucs un peu plus sérieux, tu vois, en mode... Euh... Et, euh, et du coup, on avait fait un truc avec euh, Maxence, Sofiane, ouais. euh, Adèle à l'époque et tout, où on avait, ouais, Ad... on avait créé le pop-corner. Et en fait, on voulait que des créateurs de contenu fassent du, de la grosse belle vidéo et qu'ils puissent faire une avant-première au cinéma. D'accord. Et c'était innovateur de fou, tu vois, à l'époque. Et donc, du coup, on avait, on avait pu dealer un truc avec MK2 qui nous offrait euh, une soirée... Euh, voilà c'était tous les mois ou tous les je sais plus pour diffuser pour diffuser ce truc et, et quand on a cette idée là on est là en mode ok pour lancer ce truc euh, vas-y moi je fais une vidéo j'étais là en mode vas-y je vais faire un truc où, où t'imagines je, re, je re raconte tout le, tout le rap les origines tout ça ok ça tu et, et j'ai mis ouais trois mois à la faire un truc comme ça trois mois ah ouais, ouais c'était long en fait je pars de rien je suis là en mode ok euh... ok comment, comment, comment tu t'organises genre euh, aujourd'hui c'est trop basique euh, sur Youtube les chapitrages hum mm moi dès que j'ai trouvé ce shitcode, code j'étais là en mode je suis un génie, ouais, bon. j'ai trouvé codes, le, et tout, ouais. comment je vais pouvoir raconter à l'époque j'étais là en mode euh, parce que j'étais juste inspiré de qu'est-ce qui se fait d'autre aussi tu vois donc, euh, donc ouais, dans ce truc là moi ça a marqué un tournant pour par exemple plus mon contenu que je fais aujourd'hui où bah aujourd'hui je continue de raconter des histoires et je suis là en mode... Euh, voilà, Exactement. Évidemment. C'est la jeunesse d'encore un autre truc. Moi j'ai adoré. Moi, moi j'étais trouvé très à l'aise la manière dont, tu sais, avec le décor un peu, avec la table et tout en ouais, bois, la télé, etc. Et, euh, et en fait, le travail de recherche est énorme. Et en fait, la manière dont tu amènes les trucs, ouais. j'ai vraiment kiffé. Cette bah... vidéo, pour moi, j'ai vraiment senti dans ton contenu un avant et un après. Ouais. ouais mais il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Hein. Moi je l'ai pas vécu comme ça, tu vois. Parce que moi j'étais juste en mode ouais bon là c'est la première fois de ma vie que c'est un gars qui vient me filmer ouais. euh, euh, et encore le gars il vient tout poser et je lui dis t'inquiète euh, t'inquiète c'est où le bouton rec ok merci je, je m'en occupe ouais. c est, c est, je t'avais pas encore tout donné tu vois et, euh, et l'endroit où on tourne c'était les bureaux où on traînait quoi on avait un espèce de petit local de, euh, de mecs qui se retrouvent euh, qui se retrouvent là bas et j'étais là en mode oh, viens on met des vinyles viens on en fait la recherche a été juste instinctive de fou euh. ouais. Enfin, il n'y a jamais eu de, de trucs en mode, ok, je vais faire ça. Ok, c'est juste dernière minute où on tombe sur des, sur des références en mode, hmm, j'aimerais bien te filmer comme ça. Oh, imagine, je mets un post-it sous le truc à chaque mmh. chapitre. Oh, imagine. Et tu sais, tu construis en débattant. quoi. En fait, ça pue parce que la manière dont on parle, <rire> ça se voit, tu es tellement détaché. Genre là, par exemple, t'as tenté un truc sur ta chaîne. Pour ouais. beaucoup, ça aurait été une échéance en mode, Wow, j'ai testé ça. J'étais un peu stressé. Peut-être avant, je me posais des questions. Ouais. Une fois que ça arrivait, trop kiffant. Toi, tu détaché de fou. Ah non, mais j'étais là en mode... de euh... bon, toute façon... Euh... Let's go quoi. Ouais. <rire> en tout cas, les retours étaient excellents. Et les, et les retours, moi, ça Je pense que ça m'a fait du bien aussi dans. Bah, je sais pas, dans mon image même en tant que tel, tu vois, genre. Euh... Non, c'est vraiment cool. Moi, j'ai bien aimé cool parce, cette... parce que derrière, t'enchaîneras sur euh, d'autres choses. Tu vois, bah, après, tu continueras une certaine partie euh, euh, de tes contenus, on va dire, et de tes formes un peu plus classiques. Ouais. Mais t'enchaîneras derrière sur une vidéo d'analyse beaucoup plus positive entre guillemets, parce que tu vas mettre la lumière sur Riles à l'époque. Ouais. Qui explosera derrière. Est-ce que ça t'a fait plaisir de participer à ceci est-ce que tu as des enseignements de ce que tu avais fait à l'époque de, Des choses que tu aurais pu faire mieux, des regrets bah, euh, la vidéo de Riless, mm -hmm. c'est l'aboutissement d'une envie qui dure depuis longtemps, tu vois. Ouais. Genre c'est un pilote euh, vraiment fait à la va-vite. Et, euh, et en fait, avant même cette vidéo-là, quand je continuais de faire des, je de faire des analyses. Ouais. Tu sais, J'avais fait que Black, enfin euh, plein de gens tu vois, ah, qui le et compagnie. Et en fait, à chacune de ces fins d'analyse, euh, je mettais en avant trois artistes. D'accord. Et en fait, ça vient de là. Donc avais et déjà et, commencé et avais à... Et j'avais pas passé le cap de je fais une vidéo que consacrée à ça, ça va pas, ça va intéresser personne, tu vois. Bien sûr. Et donc du coup, avant ce truc-là, à chaque fin, dès que je, dé, je démontais un artiste, à la fin, je disais, par contre, pour contrebalancer, vu que je suis pas un connard à 100%, je donne de la force à eux. Et dedans, il y a eu des... C'était les débuts de Lorenzo, qui a oh. ses pairs, Sopico, il euh, y avait eu le... Comment il s'appelait euh, euh, Putain, c'était un crew. Un crew, il y avait Spider-Z, tous ces gars-là aussi. Ils vont nous dire dans, cette chat, génération, dans Enfin génération. Il y a plus de 2500 vidéos. Il y avait des hey, « salut tout le monde !» Ouais, moi j'ai pas de chat. C'est pas mal, <rire> hein. Mais euh... Et ouais, avant ça, il y a eu pas mal de trucs. Euh... High 5 Crew, ils disent. High 5 Crew, c'était ça, ouais. Donc ouais, il y avait eu eux, il y avait eu plein de gens, des gens aussi où ça n'a où ça jamais forcément pris. Euh... Si, il y avait un truc, il y avait eu 8 oui, aujourd'hui oh il est chaud. Ouais, ouais, il est très très chaud. Et c'était du, du 20 000 vues, tu vois. Donc du coup, je, je voulais mettre en avant aussi d'autres artistes, euh, d'autres artistes. Aujourd'hui, il y en a plein qui ont fait leur, leur créneau, tu vois, et c'est pas du tout grâce à Wam, tu vois. Ça, non, les mais d'une qui... manière ou d'une autre, ça les a aidés un petit peu. Non, mais c'est juste de la force, comme si j'étais un média et que j'avais fait un article. Ouais. Bon, on dit jamais euh, c'est grâce à Boulescapé. Bon, s'il y a des gens qui ont déjà dit ça sur, <rire> sur certains trucs. Non, mais bien essayé. Non, mais oui. Non, mais, non, mais, tu vois ce que je veux dire, genre oui, c'était. T'en prends pas les lauriers. C'était juste une vitrine un petit peu plus grande, et du coup, en fait, à force d'avoir fait ce truc-là et que qu'à chaque fois, ça donnait un petit peu de lumière sur des artistes qui découvraient des trucs, et ouais. c'était cool, tu vois. Et donc là, tu t'es dit, je vais peut-être consacrer je... une vidéo entière sur ça. Je me dis, si je fais un concept que je fais de temps en temps, où je mets en avant des, des gens, parce que j'ai assez de matière que juste un morceau, parce qu'en fait, sur tous les trucs d'avant, j'avais pas tant de matière que ça. Quand, quand je mets en avant euh, un, un sopico, tu vois, ouais. c'est juste, c'est pas, pas le sopico actif d'aujourd'hui, tu vois. J'étais là en mode... Euh, Vas-y, ce morceau-là, il est chaud. Et c'était un morceau. Et j'étais là en mode, pour passer le cap, c'est, je vais présenter quelqu'un dans son intégralité, dans son œuvre globale. Et quand Rilais, il a pop, j'étais là en mode, c'est génial parce que moi, je vais mettre en avant un gars qui, tout, toutes les semaines, doit prouver. Que, il doit continuer de prouver, tu vois. Il était déjà dans un challenge qui était difficile. Qui était là, qui était installé, tu vois. Et moi, le, le, bah, je l'avais contacté, euh, d'ailleurs. Anecdote, parce pas pour rejeter la faute, mais Riles, je le connais via Elsie. Ah ouais C'est Elsie, j'étais à Lyon, on était en soirée et tout, il a mis ça, il fait hey, écoute, on dirait du. Je sais pas ce qu'il avait dit, c'est pas pour lui envoyer la faute. Dédicace à <rire> Lucas, dédicace hey, Lucas, à Lyon. Lucas. Lucas, tout, tout est de ta faute. <rire> et du coup, euh, du coup euh, ouais, il, il nous avait fait écouter ça à tous, tu vois, en soirée. Et j'avais noté le nom et j'étais allé voir et j'avais creusé, je me suis dit mais attends mais mec c'est pas juste un gars qui fait du son, ah, il en mal. fait toutes les semaines, il est machin, il est motivé de fou en fait. Et donc du coup j'avais pris contact avec ce mec en lui expliquant euh, moi la démarche et l'idée que j'avais envie de faire autour de ça. Et on s'était rencontré, il était venu à Paris, il faisait un concert à la Sorbonne. Oh. Donc euh, petit, petit amphithéâtre tout petit, euh, ah oui, c'est pas l'ambiance Riless, c'est un autre Riless tu vois. C'est pas l'ambiance up quoi Et, euh, et j'étais <rire> vraiment assis dans l'amphithéâtre comme ça. En mode, le producteur qui vient voir. <rire> qui vient voir son petit <rire> Et j'étais avec Sofiane encore, putain, c'est fou Et, euh, et j'étais allé voir et tout, j'étais là, ouais, ouais, bah écoute, j'ai écouté en vrai, euh, ouais, c'est cool, machin hein. Et puis après, c'était juste surtout l'occasion de, de parler, voir lui comment il vivait le truc, quelles étaient ses ambitions, etc. Et, euh, et de ce truc-là, ça m'a juste dit, ok, let's go, let's go, vas-y, je ferai, je ferai cette vidéo. Et je crois que je l'ai tourné, genre, quelques jours après. Ouais. Euh, Aussitôt tourné, aussitôt monté, euh, posté, sans réflexion, il dit oh, bah, Tiens, regarde, ça y est. Je lui ai fait valider. Je lui ai dit Je dis pas de conneries. Il m'a dit Non, c'est bon, tranquille. Je lui ai dit Bah, let's go. Et voilà, et puis c'est parti. Et, donc, du coup, t a, t a... et le soir même, c'était déjà une dinguerie pour lui. tu vois. Ouais, ce que j'allais dire. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a tiré un petit peu avec un peu de, re de, de, de recul, etc. vis-à-vis -vis de ça, de bah, cette vidéo, de, de ce que ça lui a permis à lui de faire derrière, les enseignements que toi t'en tirais d'avoir fait ça de cette manière, etc. Quatre bah... ans, ans plus tard, t'en penses quoi bah en fait, il y a ce truc de... Euh... Moi, sur le moment, je me rends pas compte de ce que je fais, je suis juste en mode, ok, c'est cool, je suis content pour lui. Et je me dis, oula, par contre, c'est beaucoup, tu vois. C'est même presque dangereux, j'ai l'impression que j'ai fait une connerie. J'ai l'impression que j'ai fait une bêtise, tu vois. Il bah, est passé de, de, de, de, je sais pas, 10 000 à 500 000, tu vois. Genre, c'est n'importe quoi, et une évolution comme ça, c'est pas normal, tu vois. Ouais. Et ça peut être pas normal pour quelqu'un, de recevoir ça. Et je suis en mode, putain... Je pensais juste donner un petit genre de l'aide, mais pas... Un petit coup de se fort Ouais, quoi. mais c'était un, un poil trop démesuré, j'étais là en mode... Attention, en fait c'est un... C'est un pouvoir, mais ça a autant de bonus que de malus de faire ça, tu vois, donc j'étais là en mode... Un peu danger ce truc, j'étais là en mode... Hmm. Par rapport à quoi De passer de l'ombre à la lumière d'un coup ouais. D'avoir d'un coup un gros public D'avoir d'un coup beaucoup de personnes ouais. qui te regardent Trop dangereux Trop dangereux J'étais là en mode, c'est trop dangereux Écoute, trop... Je suis content pour lui, mais trop dangereux Du genre. coup, as dû voir Zod il y a pas longtemps euh, ouais, exactement la même. Trop dangereux. Trop dangereux, Zod. Vas-y, dis-nous tout. Dis-nous le fond de ta pensée. Non, mais en fait, moi, quand je vois les, les conséquences, en fait, c'est génial, le cœur y est, euh, la forme y est, euh, tout y est, mais faut être sûr de se préparer que le mec, mentalement, est prêt à recevoir ça, tu vois. Et... Et, et même moi, en fait, quand, quand j'avais fait ce truc-là avec Riles, j'étais là en mode oh, « Est-ce qu'il est prêt, ce gars ?» Est-ce qu'il est prêt ce gars Je sais que j'en avais... Des... Je débriefais avec des potes, tu vois, en ouais. mode, ouais, je l'ai vu. Euh, il est dans cette démarche-là. Je... Je... je vais rien raconter parce que... Non, pas de problème. <rire> mais tranquille. Mais, non, mais il avait des, des démarches où j'étais là en mode... Je sais pas, c'est une bonne idée, mais vas-y, de euh, toute façon, il faut le tenter et let's go et tout. Et moi, ouais, j'avais des réticences en me disant, waouh, ouais, c'est peut-être un poil trop dangereux et ça a pris genre, euh, bah, ce que ce que c'est ce devenu. Et je, moi, je suis super content pour lui parce que... Bah, au-delà de, de, de moi et ce que j'en pense, tu vois, ça, il s'en est bien sorti, ça l'a vraiment, vraiment aidé. Mmh. Et il a pu signer, et aujourd'hui, il en vit. Et il fait vivre des amis à lui. De, je ne sais pas si tu te rends compte, au-delà du fait que, euh, artistiquement, on en pense ce qu'on veut, bah, le mec, voilà ça y est, il est passé de vraiment... Euh, voilà Il, il venait de, de, de prendre sa décision, quand je l'ai vu, moi, au concert d'un amphithéâtre, ouais. de quitter son job de, de, de pion. Tu surveillant, ouais. Donc, euh, tu vois, genre... Euh, c'est un truc où il y a eu un changement de vie pour lui, donc c'est génial. Moi, je suis juste content pour lui. J'étais là en mode, je, ne... je fais du one shot comme ça et après, je ne parle plus de ça parce que je veux pas. Ça peut trop impacter. Autant négativement lui et il a eu du négatif à cause de ça. Ouais. Donc, en fait, je rebondis pas dessus. Je suis là en mode, je fais un one shot et j'ai vu que c'était dangereux. Et j'étais là en mode, hm, si je fais ça, j'en fais une fois par an. Et les deux années qui ont suivi, j'en ai refait une fois par an. Ah, c'est ce que j'ai veux dire, t'as refait qui ça et un autre C'est ça. Et après, après, après j'étais là en mode euh, finalement, il euh, y, y a une autre manière de le faire. Et, et, et, et j'ai une suite. J'ai une suite à ça et j'ai très hâte. Ah, c'est pas mal. Ouais, j'ai une suite qui, qui sera un peu mieux dans les formes et mieux dans les. Et en fait, j'essaie de répondre à des problèmes qu'on qu ne voit pas forcément. Pour les gens, parce qu'ils se disent juste, bah vas-y, refais un truc sur lui, il s'allume de la sophore, let's go. Ouais, en mode fonce, let's go, on sort mesurer les conséquences. Mais ça a de l'impact sur la personne euh, qui va recevoir cet impact-là, sur moi aussi, sur. Enfin, il y a plein d'autres espèces de, de facteurs que. Mm... Ouais, euh, tu sais, c'est un espèce de plaisir de partager un truc comme ça. Bien comme sûr. quand tu tu as, as découvert une pépite, tu le montres à ton pote, tu fais, regarde, elle, ça, tue, ça tu ça. Moi, vois. moi je, je comprends ta démarche, parce que c'est vrai que pour moi aussi, c'est très gratifiant. J'aime bien quand je donne un bon plan à une personne, un bon truc et qu'après, elle l'exploite. Donc, pas forcément musical, mais si, ça peut être musical, de faire découvrir une musique, euh, faire découvrir une destination, ouais. tu vois. Euh, tiens, regarde, j'ai acheté ça à 40% moins cher, euh, hashtag le rat, tu vois. Ouais. Genre, genre, T'es mal à taille, donc du coup, tu vois, tu, ça fait kiffer. Moi aussi, j'aime bien genre donner un bon plan à quelqu'un et que cette personne l'exploite. Tu vois. mais c'est cool si tu fais, fais revenir ça d'une autre manière et tout c'est plutôt pas mal voilà. ouais je, je, je pense vais plus le, le, le je veux le faire vivre d'une autre forme okay. parce qu'en fait j'ai entre guillemets peut-être déshumanisé des artistes ouais enfin ce que je veux dire c'est que non un artiste se doit d'être un peu plus déshumanisé c'est ça que je veux dire mmh. que, euh, que de le présenter comme moi je les présente tu vois ce que je veux dire et en fait tout le monde n'est peut-être pas voué à à vouloir euh, Faire comme ça. En fait, quand, quand, quand je reçois, moi je reçois des mails et encore aujourd'hui tous les jours de gens, de petits artistes, de machin, Hey, si tu veux un coup de pouce et tout, sachez que je regarde quand même. Je ne sais pas si jamais les gens voient, je réponds jamais, tu vois. Mais, mais je regarde, tac, je check, je digue un petit peu tout ce qui se passe. Et le truc, c'est que moi j'étais là en mode, moi en fait, je suis pas. Euh, je, je suis une chaîne grand public. Ouais. Je, je, sur ma chaîne, il y a des gens, ils, ils préfèrent le rock. Euh, ils préfèrent euh, peut-être le reggae j'en sais rien. <rire> S'ils sont là, il y, y a forcément plein de fans d'électro. Enfin, c'est une chaîne grand public de base. Moi, il y a des gens sur ma chaîne, c'est des gens qui regardaient, euh, qui, qui me regardaient dans une salle de bain en train de faire des trucs ridicules. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je, je peux pas mettre en avant une niche. Et évidemment, tu vois, genre moi, de ce que j'aime quand j'aime le rap, je vais pas mettre en avant euh, un truc méga spé, tu vois. Ou ça va être dur de le vendre. Tu vois, ça va être là en mode putain. Hein. Donc en fait, il faut que je puisse mettre en avant. Des gens déjà grand public. Et en fait, quand je fais Relèche, je suis là en mode, mais c'est une portée. Il euh, y a un côté inter qui fait qu'on s'en fout, tu vois. Grand public, tu vois, genre, ça marche direct. Ouais, ça fonce, ouais. Quand je fais Berry Wham, je suis là, je fais, mais c'est juste du talent. C'est juste les. Et aujourd'hui, sont champions du monde de beatbox. Et ils ont fait toutes les émissions américaines. Donc, euh, c'est génial, tu vois. Et, et, et Kik, grand public aussi. Il a ce côté un petit peu euh, friendly. Euh, c'est vrai. Il est, tu sais, il a, il a, dans la vibe, Il a des c'est C'est assez grand public. Il, on n'est pas dans une niche de rap. Euh, je peux pas faire de ouais même... très élitiste mais une Soundcloud ça. avec un délire faut l'intégrer faut rentrer dedans C'est ça tu vois ah, et ouais. pourtant ça n'enlève pas que qu'il que y, a, y, a... y a tellement des rappeurs où j'étais là en mode il est trop fort mais qu'est-ce que tu veux faire un truc sur lui mm. tu peux... Les gens ils vont juste faire, hein tu vois ce que je veux dire et, et aussi tu peux casser le délire de certains artistes à faire un truc comme ça tu vois Des artistes à mon avis même s'il y en a qui veulent de la so fort il y en a où tu es là, tu fais, mec, je vais te casser une espèce d'imagerie. C'est de l'imagerie, il faut. On, on, 50% d'aujourd'hui de la musique, c'est de l'imagerie. C'est vrai. Si tu si as aidé par quelqu'un, ça peut un peu... Ah, si je te la pète, surtout dans le rap, où on parle de street crédibilité, moi j'arrive, je fais un coup de pouce sur toi, t'es mort. T'es mort. A, pour, pour des gars, ça marche pas. Mm. Ça marche pas. Et heureusement que, que je m'intéresse déjà de base un peu à, à cette culture-là, parce que je suis là en mode, je veux pas tuer des gens, tu vois. Ouais, ah, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, donc j'essaie de faire des choix un petit peu en essayant d'être malin, tu vois. c'est vrai. Mais tu imagines.. Euh... C que, non, je sais pas. que c'est. Non, mais c'est vrai. Genre, rien qu'avec quelqu'un qui, qui pète en ce moment avec une image un peu bresson dans ce qu'il véhicule, ouais. Tu vois, un ZIAC. C'est vrai que si t'avais fait un ZIAC et que tu l'avais aidé avant qu'il pète, ça aurait peut-être un peu cassé, comme tu dis, l'image bah ouais. un peu euh, comment, sombre, couteau, Comment je euh... vois ZIAC Déjà que de base, tu genre, il euh, y, y a des débats sur son identité, <rire> sur tout ça et tout. T'imagines, je lui casse tout. Je lui casse tout, c'est fini, tu vois, c'est chiant. <rire> ouais, non, non, non, non, non, c'est faut, non, faut, euh, faut respecter aussi les Il y a des choix artistiques qui sont des personnages et, et c'est 100% assumé. Et je pense que moi, les gens que je peux mettre en avant et qui ont une vraie plus value, c'est euh, les gens les plus authentiques et les plus les plus grands publics qui puissent, tu vois. Et si jamais je dois mettre en avant d'autres gens, ce serait sous une autre forme. Et hey. on a hâte de voir cette forme. Et ouais. Ils le disent, ah, ouais, cool. il le, le monsieur, ça. Non, non, non mais c'est vrai. En, en vrai, j'ai j'ai un peu hâte, toi. C'est cool, c'est des projets où. En fait, c'est super gratifiant de te dire putain, je suis utile. C'est juste ça, tu vois. Utile à un truc qui te passionne en plus. Voilà, c'est ça. En plus, à la fin... Une pierre de coups. Bah, c'est ça. Cet enfin, cette époque 2017 verra d'ailleurs la fin de certains de tes concepts phares de ta chaîne, notamment les ce mec ouais. qui, après 14, il me semble, épisodes, s'est arrêté. Je crois, un des derniers, c'était au supermarché. Je me rappelle plus exactement. C'était lequel le Un truc dernier. comme ça, ouais. Tu avais fait un peu le tour. C'est à ce moment là, tu te dis OK, ce truc. J'ai pas fait le tour. J'ai pas fait le tour j'ai dans mon drive, il y a des semecs. Il y a des semecs. Il y a des semecs dans mon drive qui sont pas finis d'écrire et qui, qui traînouillent depuis tellement longtemps. Et... et en fait, moi, je voulais là, pour, euh, pour être transparent, pouvoir faire revivre ce truc. Ouais. Mais tu sais, il y a ce truc du. Tu sais, c'était la bonne époque et faire refaire un truc comme ça. Aujourd'hui, moi, j'ai l'envie, mais j'ai peur de ce truc. Et j'étais en mode, si je dois step up ce truc-là. Et je veux le, le meilleur guest, je prends la crème d'Internet. Ouais. Je suis là en mode, ok, j'ai quoi, quoi sous les yeux Je prends les mecs les plus marrants, je prends les vannes les plus drôles, je fais un espèce de giga master truc et je suis là, je fais ok. Là, il y a huit ce mec, ce sera les derniers. C'est instant annoncé, tu vois. Mais j'en fais huit que je boucle et que des bangers. giga guest, giga banger. Et je suis en mode, j'ai mal fini le travail en fait. J'étais là, puis j'ai été laxi sur ce truc. J'étais en mode, j'ai envie de le finir, mais bien. Okay. En fait. Et j'ai l'impression de j'ai ce pas fini, Bah ouais. où, je, où je suis en mode, parce qu'en en fait il y a trop autre chose, j'ai pas du tout fait le tour. Bah oui ouais, j'ai l'impression que j'ai eu le je me dis, le mec il en a pas sorti depuis 4 non, ans, je me dis c'est fini non, <rire> non. Pas du tout, non mais par contre ouais après j'étais là en mode je passe à autre chose. Okay. Moi je faisais beaucoup ça, j'étais là, je faisais des défis, hop j'arrête je passe à autre chose. Je fais des analyses, hop j'arrête je passe à autre chose. Je fais des, des sketchs où je fais <rire> hop je passe à autre chose, dès ce mec je passe à autre chose. Parce que je voulais tout le temps être dans le renouvellement, je voulais pas me lasser moi, ah, et si je me lassais pas je me disais bon potentiellement les gens se lassent pas. Ok, tant que toi t'étais dedans... Ouais, je, je suis très égoïste sur ma chaîne. Je suis d'accord, je me permets, non, je suis bah très moi aussi, et mmh. j'ai très confiance en ma vision. Ouais. Genre c'est rare les, no, les, les fois où genre quand je fais un contenu, quand je le regarde moi-même, quand je le ressens et que je me dis ça c'est de la frappe, ouais. je crois que c'est même jamais arrivé où derrière c'est sorti les gens me disent c'est de la merde. ok Donc quand tu dis très égoïste, je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que moi-même j'ai très confiance en un truc et je me dis ça, Ouais, ça va plaire. Non, mais tu sais, on a ce truc du. Euh, on devrait avoir une part de nous, ouais. parce qu'on est quand même à l'écoute de nos communautés. Moi, franchement, je lis un max, j'essaie de lire tout, je vois les avis et je les prends en compte fort, tu vois. Mais il y a ce truc du. Euh, je suis souvent égoïste parce que je suis en mode. Je suis persuadé que j'ai raison. Ok. Genre, je suis con, tu vois, je suis têtu. Et, euh, et donc, du coup, ce qui fait que bah, quand je suis là et que je dis. Euh, non, attends, je suis pas de ce mec, pas de ce mec. Alors que tout le monde. Euh, C'est quand les ce mecs je suis un... Attends t'inquiète, je sais que c'est pas le moment ça va dire, si là je le sens pas et c'est horrible tu vois parce que je pourrais juste me dire Bien sûr. Non mais attends tout le monde l'attend, euh, c'est le moment de le faire, attends ça va être super, ça va cartonner Non non non, euh, j'étais là en mode justement, c'est beaucoup plus challengeant quand t'as fait de ce mec de dire Vas-y gros, je vais en Papouasie, <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> Moi ça m'excite beaucoup plus, sinon, sinon c est, c est... C est vrai que la papouasie plus de challenge incitant, tu hein. c'était excitant. Mais ouais non, tu vois ce que je veux dire. J'adore la vague de cette émission pour être honnête, j'espère que dans le chat vous ressentez ça aussi. Ça fait 1 heure 10 déjà, mais ah ouais on n'a pas encore. il bon, -y, y a pas de... Le temps passe euh, vite et tout. Chillos, moi, alors moi je suis là. On est à l'aise. Ah, tu, tu me donnes à manger, hein. je te <rire> le dis, ça fait, ça fait très plaisir. J'ai le sentiment d'ailleurs qu'à ce moment, 2017-2018, c'est un sentiment, c'est à toi d'ailleurs de dire, mais que tu as traversé un peu une période de, de tâtonnement où tu as essayé des choses, etc. Avant d'arriver à ce que j'appellerais euh... une certaine finalité, les vidéos où tu racontes des histoires en lien avec la musique. Ouais. Parce que du coup, à partir de fin 2018, ton contenu bifurque un peu vers ça, et là, tu as du succès et des retours très positifs qui euh, euh, sont RDV avec euh, Sixto Rodriguez, euh, Britney Spears, Chris ouais. Rock, Daft Punk, que des classiques. C'est quand que tu t'es dit, tiens, maintenant compteur d'histoire. En quelque euh, sorte... Oh, ouais. Ou parce que je sais que tu ne te l'as pas dit du jour au lendemain, mais comment ça s'est passé un petit peu Bah tout simplement, en fait, j'étais... Je sais que j'ai une période, ouais, c'est... Je ne sais plus le dater, c'est peut-être 2018-2019, hein, un espèce de deux ans, tu vois. Ouais. Où j'étais en mode, bon, je vais où, je fais quoi, tu vois, genre, oh la même veste, je ne me suis pas changé depuis. <rire> Il <y a> juste <rire> la casquette. <rire> Et ouais, euh... non, en fait, je je vois qu'en fait, il y a, y a une espèce de manque à gagner sur ce truc-là, sur la musique. C'est-à-dire que des gars qui font des trucs comme ça, il euh, y en avait plein. Moi, je voyais la chaîne de Paul, je voyais. Il euh, y avait des gars qui étaient giga talentueux et qui racontaient super bien. j'étais là en mode, putain, c'est trop. Moi, je, en tant que consommateur, je kiffe. Je donc, kiffe, du coup, ouais. je pense que je kifferais le faire, tu vois. Du coup, parce que j'ai envie toujours d'essayer de, de faire un truc que, que je pourrais consommer, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, genre, euh, bah, je sais pas, je, je vois qu'il manque un truc espèce de vulgarisation plus plus où en même temps on fait des blagues et raconter en mode chill tu vois la caméra elle est là et tu parles à un pote c'est très chill pas être tu vois genre là j'ai fait des tentatives où là je suis revenu à mon espèce de cadre d'avant parce que je trouve ça plus intimiste et mieux j'ai tenté un truc où j'étais là j'ai pris un petit canapé un petit machin pour faire conteur d'histoire ça pue c'est nul c'est pas moi moi c'est la cam je la pose là et on parle tu vois et, et je reviens je reviens aux fondamentaux, tu vois. La vibe énorme. Là, l'extrait vidéo qu'ils ont montré, ouais. trucs, ça, ça se voit que t'es à l'aise. Ouais, Vraiment, remontrez, s'il dans... vous plaît, Arigis, ça se voit que t'es à l'aise. <rire> ouais, je, ben, je, suis dans mon... je suis chez OAM, je suis dans ma vibe. Et ce micro-là, qu'il soit branché à Skype ou à une vidéo YouTube, c'est le même micro, c'est même, la, la même installation. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Donc, il n'y a, a pas plus, tu vois, genre, c'est la même chose. Avec la petite lumière violette et tout ouais. derrière, ça rend bien. Franchement, ça rend bien. Mais du coup, du coup en fait c'est un peu ce truc là où je me suis dit euh, franchement je kiffe le faire mmh. quand je l'ai fait sur le, le rap c'était cool, je pense que je peux développer euh, ce truc là sans refaire, euh, parce qu'en fait après le rap je sais que j'avais promis l'espèce de rock ouais je l'ai à demi écrit ce truc je à demi écrit. jamais fini genre jamais fini parce qu'en fait j'étais là en mode c'est si monstrueux bah pour le coup le rock je veux faire mais c'est et à chaque fois, il ouais, y a tellement de sous-genres, de trucs et tout. Et t'es là, tu fais, mais je peux pas, pas parler de ça et ça. Et tu fais, waouh. Et, et en fait, à la fin, c'est le projet qui m'effraie. Qui je suis là en mode, mais la montagne est immense. Franchement, si as mis trois mois à faire le rap, je pense que le rock, t'en as pour. Euh... C'est trop long. Et surtout qu'en fait, c'est le, le. Après, euh, le rap, je mets trois mois, mais c'est une période où il n'y a rien de créé. Ouais. Donc du coup, c'est aussi plus. Là, maintenant, j'ai des espèces d'automatismes où aujourd'hui, je sais, okay. je vais beaucoup plus vite. Tiens. Bien sûr. Mais, euh... mais non, quand je fais ça. Et que, que que je sais que j'aimerais le faire ce truc du rock et que je vois que c'est trop ambitieux mmh. et c'est même pas une question de c'est pas une question de, de, de je peux en trouver des partenaires tu bien vois sûr. pour financer un truc le bien faire bien un sûr, petit peu plus sûr, stylé tout sûr. ça c'est juste la tâche elle est tellement dure elle est tellement complexe aujourd'hui que moi je préfère pas le faire que me tromper ouais ce qui c est, est dur tu vois c'est dommage euh... ce qui est dommage tu vois mais mais ça ça viendra je sais qu'un jour je, je, je trouverai ce ce créneau et je me débloquerai ce truc dans ma tête tu vois mais mais ouais, écoute, je me suis dit, vas-y, en fait, euh, faut raconter, euh, faut raconter des histoires. Et tu racontes bien en plus. et eh ben ça, on me le dit beaucoup, et je te remercie. Genre. Euh, moi, alors je regarde que... des vidéos avec ma femme. Mais tu, tu, en fait, tu sais où elle est la triche C'est dit... que moi j'écris. Mes vidéos elles sont écrites. Les gens qui, qui racontent des histoires, d'habitude ils écrivent pas. J'avoue que moi quand je raconte des histoires, j'écris, j'écris de une partie. Moi je suis là en mode non non non non en phrase d'intro, de machin, truc. Là ma transition je l'écris comme ça, le machin. En fait, j'écris, j'apprends, et après je parle. Dans ce cas c'est encore plus fort parce que t'arrives à faire ressortir des trucs écrits comme des trucs à des moments naturels. Je suis sûr que moi, quand je regarde tes vidéos... bien Mais moi, je le joue pour que ce soit le plus naturel possible. Tu le joues très bien parce que moi, avec un peu mon œil de créateur, dans certaines mimiques, dans certaines façons où tu places la phrase, je me dis ça, il a voulu le faire comme ça, mais je pense que ça a l'air naturel. Et si tu me dis le contraire, je suis impressionné. C'est écrit à la virgule. Je sais que la virgule, je prends un temps et je fais... Bon... Tu vois ce que je veux dire, genre je suis là en mode millimètre. Mais parce que moi j'aime ça, mais ça prend du temps. C'est pour ça que moi je mets trop de temps. Parce qu'en vrai, des vidéos, moi c'est un truc frustré, mes deux créateurs, ah, je pense que tu vas le, tu vas le vivre aussi, c'est que quand tu... Euh, quand je fais de la vidéo, et que par exemple c'est juste un truc où il n'y a pas d'écriture, ouais. et juste tu vis le tournage et tout, et t'es en mode putain j'ai trop kiffé, tu te dis mais là, là j'ai une vidéo là Il y, y a une vidéo là qui va être... Ça, moi ça me... Je suis en mode, c'est un truc de fou. Et souvent, tu fais ça, et ça marche mieux. Et, es là, et forcément, là, c'est dur de se dire, à quoi bon à, bo vrai. à un moment donné, tu peux passer dans le... Bah, vas-y, c'est bon, nique, euh, nique, tu vois. <rire> Nick nique, je vais plus faire. Tu vois. Je vais plus écrire. Et donc, du coup, ce, je suis là, je fais, non, non, non, Seb, t'inquiète. Reste dans ton truc, c'est ce que tu sais bien faire, fais-le, tu vois. Mais, je vois je... exactement le petit... <rire> vois, le petit truc vicieux du... Vas-y, ah, Nick c'est bon, vas-y, je, je vais que m'amuser. ça sa mère, j'envoie ouais. juste des ah, vidéos, ouais, maintenant. <rire> mais non, mais il y a ce truc où... où... Où moi, j'ai aussi un peu envie de. Là, ça y est, tu vois, j'ai fait des trucs un peu euh, produits, machin, j'ai testé plein d'autres trucs, des projets de longue durée, plein de trucs comme ça, et j'ai un peu envie de revenir à l'authentique. Ok. Donc, euh, je vais peut-être faire beaucoup plus de trucs comme là. J'ai sorti une vidéo hier, euh, ma cam, je l'ai posée. J'ai un listing, j'ai fait un listing des trucs que je voulais parler. Et t'as envoyé. Et j'envoie. Et hop, ça va vite, tac, j'ai monté le truc. J'étais là en mode, ah, c'est cool, c'est chill, j'aime bien. Et plus faire des trucs comme ça, en mode. Euh, moi, ça me fait du bien. J'aime bien, en fait. Ouais. Ça me fait vraiment du bien, tu vois. On voit une évolution, tu vois, où tu étais au début, donc on en a parlé tout à l'heure, où ça ouais. t'en donnait, gamin, etc. Ensuite, tes premiers concepts, période un peu bas 2014-2015. Ensuite, 2016-2017, euh, bon, je me permets, je, exactement je le cas. fais entrer gros le 2016-2017, les premières histoires, le sample, tu rencontres ouais. des gens, histoire du rap et tout. 2018-2019-2020, même maintenant encore histoire et tout. Et puis, et gros projet, et ça, on va en parler après. Et après, gros projet, un peu de back to basic, tu vois, on, on, on est bien mmh. monté, mais maintenant... Après. Ouais, c'est ça. Back to the original, tu vois, on sent une sorte de courbe qui est cohérente. En fait, même, il y a une espèce de truc où, euh, moi du coup, en racontant des histoires, en essayant d'en écrire, du coup, même si je réécris l'histoire, c'est des histoires qui sont déjà faites. Tu vas pas sortir de ton chapeau. Bah ouais. non, tu vois, donc, du coup, c'est assez facile. T'as du média, t'as du docu, il du... y a toujours mille trucs tu vois, pour m'enseigner en parce que je suis pas un journaliste. Je vais pas aller questionner les gens en mode bonjour vous pouvez me raconter tel truc et puis je fais là je fais du, du je fais script et tout non non non moi franchement c'est juste de la documentation tu vois Bien sûr. et, euh, et c'est le reflet de ma vie ma vie c'est derrière un ordi comme ça et si j'ai rien à faire je vais regarder un truc je vais faire un hiéroglyphe puis je vais commencer à lire un je fais, oh truc de fou Tu savais que et on s'en fout tu vois sauf que si tu prends ça sur un sujet très spécifique et qu'à la fin euh, tu essaies de le condenser pour faire une vidéo bah, c'est comme si j'avais fait un travail de journaliste mais non c'est de la merde tu vois genre il euh, y a plein de gens il euh, y qui me disent oui bon il lit Wikipédia bah ouais bah ouais oh, bien sûr je lis Wikipédia il y a un site qui peut me faciliter le travail évidemment t'es ouf toi <rire> évidemment bien sûr bah oui ils s'en fous hein. non mais c'est vrai que quand tu vas prendre ce genre de, de... C'est vrai que pour certains, ça va être euh, un travail qui n'est pas si compliqué parce que tu vas t'appuyer tu, tu sur quelque chose qui s'est déjà passé, mmh. qui a déjà existé. Et à la rigueur, tu vas le raconter, donc tu as la plus valide dans, dans la manière dont tu racontes. Et aussi, peut-être, à des moments, de donner ton avis, c'est possible. Ouais, ouais. Mais au global, c'est vrai que tu as une base de travail qui t'est fournie. Et donc, ça facilite. Ah un oui, peu ben la de la ouf. Tout. Mais de pour ouf. moi, ça en reste pas plus infamant. Vraiment, moi, je trouve qu'il y a une méta YouTube raconter des histoires qui est très intéressante. Ouais. Mais après, il y a des trucs où, en fait, quand tu es. Par exemple, si j'avais un auteur avec qui travailler, tu vois. Non, c'est des auteurs dans le chat. <rire> mais non, mais tu vois, des gens... En fait, c'est très dur, tu peux pas... Moi, j'adorerais avoir un gars qui est juste euh, quelqu'un comme moi, mmh. qui fouille les trucs et qui connaît genre... Euh, ouais. Tu sais, il connaît bien Internet, c'est tout. Ouais. Et là, moi, là, je veux un peu plus creuser un truc, un format que j'aimerais appeler la pile, mmh. un truc de pile d'histoires, plusieurs petites histoires. Et j'en ai plein. où je les ai, j'ai le pitch, je sais ce que c'est. Mais ça manque d'articles, de trucs, de machin. Et je suis là en mode, je peux pas. En fait, je peux pas le raconter aujourd'hui en état, parce que j'ai que deux putains d'articles qui existent sur et ça. Il faut des fouilles, des recherches. Il faut machins. des fouilles, etc. Il faut rechercher, écrire un peu un script, mais au moins un résumé. Là, moi, je sur une histoire euh, autour de Bachar al-Assad et tout. Enfin, genre, tu vois, c'est touchy. Je fais quoi les sites, les sites, moi, je, je lis pas. Je lis pas l'arabe. Tu vois, je, je suis bloqué, quelque part. Et il y a plein de trucs où ça ne. Voilà, tu vois, il y, y a plein d'histoires qui valent le coup. Mais, mais tu vois, que la source soit que Internet, moi, toutes les sources que je prends pour mes vidéos. J'attends qu'elle soit au moins temporisée sur du gros truc tu vois. Ouais, je, vois. je prends pas que l'info d'un blog, je la prends. je me dis apparemment nanana, nan. donc ça dans le wording quand moi j'écris je le dis bien, tu vois, je... c'est à ce qui paraît apparemment il y aurait eu nanana. Nan, nan. bon. Conditionnel. Voilà, tu vois. <rire> et après, après tu passes à autre chose parce que je sais que cette source elle vient d'un blog. Donc euh, la flemme d'aller... Et après je vois sur un truc qu'effectivement il y a eu ça, et d'autres trucs des fois où tu te dis mais c'est pas du tout vrai. Ils se sont foutus de ma gueule. Et enfin, bref, tu fais un micmac de juste plein d'infos, tu fouilles et tu dis voilà, moi, ce qui m'intéresse, moi, ce que je trouve pertinent. Tu vois. Du coup, c'est peut-être le moment d'élargir un peu les gens avec qui tu travailles, la façon de procéder. Ouais. Au début, on en parlait, tu faisais tout toi-même, mais peut-être qu'il... C'est juste, j'ai jamais trouvé. C'est pas un truc que tu. T je peux pas faire aujourd'hui hmm. si je fais une annonce en disant euh, cherche auteur euh, qui est prêt à passer des heures euh, <rire> sur à peut-être suffis... trouver rien <rire> sur des trucs il sera grassement payé. Euh, tu vois, non, c'est dur. <rire> tu te dis comme ça, c'est vrai que... <rire> moi, je te dis, moi, j'ai écrit là, euh, j'ai écrit l'histoire de Kurt Cobain. Je l'ai, elle est cool, tu vois. Et en fait, je l'ai un peu tourné en mode avec tout le mystère qu'il y a autour de ce truc. J'essaie toujours d'avoir un truc un petit peu attrayant, en mode, à la fin, tu te poses une question. Le choc une réflexion en fait, ouais. tu vois Du coup, ouais. je l'ai écrit, et j'étais en mode, ok, trop cool. Et j'étais là en mode, moi, j'ai ma vidéo. Là, je contacte des auteurs J ai, j ai, donc j'ai contacté des auteurs c'est là où j'ai fait le test et c'est pour ça que j'ai pas trouvé j'ai dit voilà euh, moi j'aimerais bien faire une vidéo sur Kurt Cobain euh, est-ce que vous pouvez me faire des petites recherches voilà, vous me dites c'est combien, combien et puis let's go quoi. et donc j'ai pris euh, trois auteurs okay. qui ont tous écrit une espèce de mini pige euh, euh, chronologique en mode voilà mm -hmm. euh, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui retrace là-dedans les trois auteurs ils ont trouvé Bon, ils, ont, ils ont retracé, ils ont retracé. Parce qu'en fait, tout le monde peut retrouver l'histoire de Kurt Cobain. Tu te renseignes un petit peu et tout. Mais personne n'a trouvé les trucs que j'ai trouvé. Ok. Donc à la fin, je suis là en mode, là les auteurs ils sont moins bons que moi. Ouais. Parce que ma vidéo moi, elle est faite. C'est ouais. pour pouvoir comparer. Je suis bah, en mode. Ok. Ok. Ça cette info là et il y, y a deux trois trucs je suis là en mode fait. Ah ça je l'ai pas eu. Et en plus. Ça c'est intéressant. Tu toi vois. toi tu as un truc Que les auteurs vont pas avoir c'est la, la touche du créateur où tu vas savoir que ça ça a piqué. Ouais. Le, la, tu vois ça ça a touché le public. Ça. Mais ça du coup, coup piquer, pas c'est pas un poste. Ouais. Tu vois, c'est très dur. C'est-à-dire que, en fait, oui, demain, je peux, je peux payer quelqu'un pour. Vas-y, recris moi la vie de Kurt Cobain. Mmh. Il va le faire. Mais moi, j'ai envie d'avoir le... le truc que moi, je fais moi. Bien sûr. Du. Ah, l'anecdote. Tu vois, le truc. Et dans ce cas, il faut quelqu'un qui soit baigné dans Internet et qui, com... qui comprenne et connaisse ces trucs. C'est-à-dire être un auteur, en l'occurrence, le... en ça suffit pas. Il faut un mec qui connaisse tellement nos codes Internet qui va comprendre ce qui va piqué dans la vidéo de la même manière que toi tu le ressens. C'est ça. Et tu vois et pour l'histoire du rock, ouais. j'ai essayé de travailler avec euh, d'autres gens aussi qui sont experts. Ces mecs ils sont posés Demonstre. là, ils ne connaissent ils connaissent tout. Donc en fait ces gars-là quand tu leur dis voilà, j'aimerais résumer ce truc là, ils connaissent tr trop tout. Donc ils vont commencer à partir dans des trucs, vieux te raconter il fait et eh oui, ça vient de tel truc, de tel machin d'ailleurs qui et, et moi je suis en mode ça là, faut c'est on s'en bat les couilles. Et vu qu'ils connaissent tout trop et qu'ils sont trop passionnés, Et eh ben bah, du coup euh, ils sont plus pertinents. Tu vois ce que je veux dire okay. Alors, En fait, tu perds en pertinence parce que pour toi, tout est évident et tout est trop euh, ok ouais, ouais trop précis. Vois. En fait, c'est tellement dur. Donc, c'est tellement dur de trouver un gars qui est dans l'entre-deux. C'est une le frontière est... qui est fine. C'est fin. Mais, mais du, du coup, voilà c'est un peu le grand problème de l'auteur Internet, pour moi. Tu vois. Et donc, du coup, depuis deux ans et demi, un peu que tu es dans ce bail, des histoires, etc. Ouais. Tu aimes ton contenu en ce moment Tu aimes bien ta situation Est-ce que tu es dans une ah, situation Genre par rapport aux périodes que t'as vécu sur YouTube, est-ce que c'est est -ce est maintenant ou après 10 ans que t'es vraiment bien euh, Ouais, je pourrais être mieux, je pourrais être mieux, je, je le sais. Après là, c'est euh, depuis la rentrée, en fait depuis début septembre, je me suis dit ok, je reviens. Là je suis en mode pour de vrai je reviens, tu vois. Ça je, je veux plus avoir d'espèce de, de créneau où pendant 3 mois plus, on a plus de nouvelles de moi, tu vois. Donc je suis en mode voilà, je reviens, je fais mes trucs. Si, euh, si je suis moins là, non. Si, si genre je, en si, fait, si ça met trop de temps... Non, mais tu sais, j'essaie de, de trouver la bonne manière de, de le soucis, dire. Pas pas de soucis. Si je mets trop de temps, parce qu'en fait, moi, le truc qui m'a freiné, c'est de faire des gros projets. Ouais. Donc, en fait, t'as ce truc du putain, l'après, c'est nul, tu vois. Et donc, du coup, ça m'excitait beaucoup moins de faire un truc juste en vite -off. Ouais, je vois. Donc, évidemment, j'attendais que que faire des gros trucs et être là en mode tout le temps, en mode, putain, chaque vidéo, ça tue. Ce qui est génial, hein. ce qui est vraiment une, un parti pris. Mais moi, j'ai ce besoin aussi de pouvoir... Euh, plus qu'il fait au quotidien. Et là, je vais essayer de m'imposer 10-15 jours, tu vois, essayer d'avoir toujours un truc sous le coude. Même si c'est un truc plus léger, euh, je veux garder ce truc de rythme, et je veux aussi me prouver à moi-même que je peux avoir un peu de, plus de discipline que, et tu peux le tenir. que quand j'étais plus jeune, tu vois. C'est une forme de maturité, comme tu vois, ben au ça, début, ça. tu commences à avoir 25 ans, etc., tu commences à penser à ces choses. -là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que, au début, quand tu fais un gros projet, tu sors vraiment un banger, de comme quand tu es allé en Papouasie. J'avoue d'ailleurs revenir avec une vidéo peut-être un peu plus légère. Dans ta tête, si tu es un petit peu perfectionniste, ça peut un peu la foutre mal. Ah, moi, moi c'était en mode, euh, je peux pas faire ça après ça, tu vois. Et, et en fait, les gens, concrètement, s'en foutent. Moi je pense que si des gens continuent de me suivre après que j'ai bouffé de la cannelle, que j'ai euh, parlé de j'ai, euh, qu'ils m'ont vu à poil dans ma, dans ma salle de bain, que je parle du rap et qu'à la fin je suis dans la jungle, s'ils continuent d'être encore là, ça veut dire que c'est parce qu'ils m'aiment bien moi, Exactement. ils n'étaient pas là pour le... Donc en fait ils s'en battent les couilles et c'est terrifiant parce que dans un, la tête d'un créateur, non nous, ce qu'on voit, c'est en mode, voilà, wow, j'ai fait un bête de trucs, les gens, ils ont kiffé. Mais eh, pas du tout. Ils veulent des semecs. Ouais. Tu vois, genre ça... <rire> Ils veulent du contenu, mon Donne -nous gars. Donne-nous des choses, tu vois. Et je suis là en mode, ouais, mais... Je sais pas. Moi, en fait, j'aime trop j'aime trop euh... je sais pas trop le contenu, le, ouais. le beau truc, le, le, beau. le bon moment. Euh... C'est les... très dur. Mais je vais essayer de m'en détacher parce que c'est à double vitesse, tu vois. Quand on est 10 ans de YouTube derrière nous, enfin euh, derrière, derrière nous comme toi, dans oh, le vieux. On a un peu traversé toutes les époques et les tendances. Quelles sont un peu pour toi les différences entre avant et maintenant sur YouTube, selon toi Qu'est-ce que tu trouves génial maintenant, mais qui n'était pas top avant Et à l'inverse, qu'est-ce qui était bien avant, mais qui n'est pas terrible maintenant Assez pointu, en fait. Ce que je... Voilà, c'est dur. En fait, c'est dur, mais pas tant. Vas-y. Moi, je vais dire c'est dur pour une chose, déjà. C'est entre Même il y a 5 ans, tu vois. Même il y a cinq ans, mm -hmm. ans aujourd'hui, tout a changé, en fait. Genre tout. De ouf. Mec, du coup, en fait, c'est très dur de voir euh... les algorithmes, les likes, les bloqués à 300 ouais, vues, les tendances. Énorme. Euh... Avant, c'était beaucoup la page abonnement. Maintenant, c'est beaucoup les pages recommandations. Nana, euh... non, non, tout a changé. Le moyen de consommation aussi a changé. Les propositions ont changé. Mmh. Euh, les créateurs ont changé. Euh, tout a changé. Après, euh... j'ai pas envie d'être dans la nostalgie. Mais euh, chaque période était bonne, ouais. Moi, selon moi. Moi, les tout débuts, je m'en souviens comme un truc de fou. Euh, le moment, euh, période branleur, bon, <rire> moi, je m'en souviens aussi comme un truc de fou. Euh, juste, ouais, là, moi, mon espèce de période de creux où j'arrivais plus à créer, inspirer, je voulais juste pas faire... Euh, plutôt que faire des trucs nuls. Ouais, bien sûr. J'ai ouais, j'ai moins kiffé. C'était un moment donné où ça commençait à changer un peu. Donc ça m'a pas aidé à, à bien kiffer. J'étais là en mode... Bon, là. <rire> je sais plus où aller tu vois je sais pas pas trop quoi faire ouais, c'est ça et c'est un peu c'est un peu le c'est à ce moment là où j'ai où j'ai fait taedium par exemple c'est dans ces, ces, ces périodes là où j'étais un peu en mode vas-y on envoie on, un on fait d'autres choses j'étais en mode il y a trop de trucs à dire là viens on tape sur tout le monde là bon, enfin bref et, euh, et là l'après moi re, je re aime j'ai une période où je n'aimais plus trop je consommais même plus tu vois et euh, et là je commence à re aimer okay. mais tout l'écosystème d'accord parce que YouTube en tant que tel, bah, je m'ennuie de fou, moi. Genre, toi, t'aimes pas trop regarder les vidéos sur la plateforme ça te plaît pas trop ce qu'il Mais j'adore faire ça. Ah. Mais qu'est-ce que je m'ennuie <rire> Je m'ennuie de fou. Du coup, je suis là en mode justement, moi, je suis, un, je suis un spectateur enragé. Je suis là en mode, mais les gars, je me fais chier. C'est bon. Y a, y a, on, on, on atteint un, un, un espèce de, de, de stade où euh, les trucs trop produits, ils sont pas assez bien pour être euh, sur du Netflix. Ouais. Et les trucs trop sous-produits, sous c'est même pas assez bien pour euh, du Twitch. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Il y a toujours un truc qui s'adapte mieux. Et l'entre-deux, c'est un espèce de truc où euh, bah, c'est YouTube. quoi. On est dans l'entre-deux. Euh, on ne veut pas regarder non plus une série, mais on ne veut pas non plus euh, se mater un, un streamer. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais, bien sûr. Et moi, je suis dans ce truc de euh, euh, Twitch ou Netflix, si le soir, je veux, je, veux, je, veux, je veux pas m'ennuyer. Vois. Je vois. Moi ouais, je trouve ça. que sur YouTube on trouve des trucs quand même un peu différents. Bon, moi je suis un gros consommateur donc j'aime bien aussi. Moi je trouve je trouve que tu vois quand, quand on a un projet comme euh, les hits là, euh, pour, pour parler d'actu tu vois. Ah genre, ouais, les hits des années 2000 c'est génial. C'est 100%, 100 ce qu'on aime tu vois. C'est ce qu'on veut voir et c'est ce qui nous fait retourner sur YouTube tu vois. Après euh, franchement les, des vidéos genre quotidiennes de gens en mode... Euh, Fit and Fun, ça m'ennuie. C'est que me fait chier, alors moi, je vais être avec toi et Fit and Fun, <rire> je trouve vraiment que c'est de la merde. J'en regarde quasiment jamais. Ouais. Mais j'arrive à trouver quand même des créateurs qui... Quand tu sens une vidéo, je suis content. Par ouais. exemple, Chris d'Iconic, Iconic Mag, je pense sais pas si tu connais. Euh, non, du tout. Okay, bah toi, tu vas kiffer. Alors, c'est un truc sur la musique. Donc, okay, okay. Euh, vraiment, c'est assez pointu. Il fait, il fait par exemple un format qui s'appelle LSD, d'accord mm -hmm. Où il te refait un peu la carrière d'un mec, etc. Mais en analysant également sa stratégie, tout ça, tout ce, qui, tout ce qui a fonctionné, les moments où il a été peut-être mieux, moins bien et tout. Okay. C'est de la frappe. Toi, toi, je pense ça te parlerait. Okay, donc, okay. du coup, c'est des contenus qui durent 10, 15, 20, 30 minutes, des fois, des fois 35 minutes. Mm -hmm. Et. et j'ai peut-être déjà vu, hein. si peut peut à mon avis j'ai déjà vu. Hein. Mais c'est du YouTube ouais. c'est de la frappe. Moi je okay, trouve okay. que c'est trop trop bien. Moi, moi rien qu'un exemple d'un truc que, voilà, quand ça sort, mm. moi j'ai le smile. Moi quand ce mec sort des vidéos, j'aime trop franchement. Okay. C'est vrai que les fit and fun de manière Général, c'est un truc qui a beaucoup bouffé YouTube. Enfin pas, pas beaucoup bouffé YouTube, mais qui a été très très mis ces trois années. Bah, ça a eu, année. ouais. Non en fait, de toute façon c'est comme tout et, et, et tout tourne. Moi pour moi un truc c'est trois ans et ça tourne. Non, vrai, les mecs qui reconnaissent Chris Daikonik, regarde, regarde les retours de ce chat. Aïe, aïe, aïe. Regarde. Oh, le chat. Les mecs, voilà, le chat, il lit là. Je viens de ouais, mettre je... à sa disposition. Waouh. Chris, hey, Chris Daikonik est validé, ce mec-là est un bon. De ouf. Mais attends, mais si tu me dis euh, si que... Qui parle de musique et tout, j'ai sûrement vu, sûr et certain. Franchement, euh, sûr et la certain régie, vie. si vous voulez mettre un LSD de Chris Daikonic, un hein, des derniers pas... qu'il a mis, comme par exemple le centième, il en a fait un sur Lil Wayne pour on le centième voit. épisode. Le il voit. se montre Oui, on oui. le montre, on le voit, c'est un Renoir BG, voilà, je me permets. Vas-y, vas-y, <rire> je le dis. <rire> et, et vraiment, Ren, par exemple, voilà, moi, ça, c'est le genre de truc, c'est du YouTube. Je ouais. sais que je le retrouverai que sur YouTube, pas sur Twitch. Ce ne sera pas sur Netflix, parce que sur Netflix, c'est trop produit. Okay, il mais... y a le côté un peu made in YouTube qui me plaît. De toute façon, on n'enlèvera jamais l'affect. Ouais que as pour euh, moi quelqu'un juste le trouve trop marrant mmh. qu'il soit sur Netflix euh, YouTube ouais. ou, ou sur un TikTok je le kiffe tu vois bien sûr donc euh, donc euh, j'avoue il y a ce truc là de euh, si l'affect il rentre en jeu on n'est plus objectif ouf mmh. on n'est plus objectif en fait je suis d'accord mais mais moi là je parlais plus en termes de créateur bien sûr on fait quoi on est dans l'entre-deux ouais je suis d'accord je vais pas poser ma cam et faire un contenu que je pourrais faire sur Twitch mmh. Je vais pas mettre. L'économie, elle est pourrie de YouTube. <rire> je, peux pas, je peux pas faire un film et je le mets gratuit sur YouTube, ça pue la merde. C'est stupide. Il y a les courts-métrages de Cyprien, hein, mais c'est difficile. Non, bah, tu essaies d'écrire un truc, puis tu vas dans les bureaux, tu fais Bonjour, j'aimerais bien vendre un projet. Et puis ils te font euh, non. Et puis voilà, c'est comme ça. Et, est, et est, on est dans le juste milieu où YouTube, t'es là, tu fais hm, Si YouTube fait rien pour aider les créateurs à se développer, mon bah, frère, on va aller ailleurs. Hein. Mais comme si, ça. Messieurs de YouTube, vous avez euh... un message qui vous est passé. Non, non, non vous... mais c'est vrai, mais c'est juste bon. Euh... Ils, ils, ils peuvent pas tout gérer mais moi je pense que euh, quand les spotify ils vont récupérer les clips <rire> ça va faire mal ah bah ouais moi youtube essentiellement je vais voir les sorties de clips tu vois Ouais. aujourd'hui je suis les potes évidemment je suis abonné à des chaînes de type Beat euh, et, et, et ça me sert comme c'est un google image <rire> tu vois ce que je veux dire ouais. genre je veux voir des méduses je tape méduses et je, je m'en fous de qui c'est ouais. la chaîne tu vois ce que je veux dire et voilà quoi. Moi tu sais que aussi, de temps en temps, quand on est en soirée, je tape genre vraiment le classique quand on est en soirée, ouais. que... parce que tu sais, il y en a, ils aiment bien avoir un truc qui attire l'œil. Petit conseil comme ça, je ta... vous tapez le nom d'une ville et vous tapez 4K Walk et il y a toujours un connard ouais. qui, quelle que soit la ville, a pris une caméra de qualité de fou, c'est ouf ça pas mis... il ne parle pas et juste, il marche dans la ville. Et, et, et gros, moi, moi, grâce à ça, j'ai vu Vilnius en Lituanie, euh, j'ai vu euh, euh, Podgorica au Monténégro, euh, vu, euh, tu vois, le Japon et tout. Mais tu sais que souvent. La euh, folie. La folie. En soirée, à mettre en fond, la folie. Et, euh, tu vois, j'ai au Guesseur. Ouais. Enfin, moi, je me suis toujours demandé, en mode les gars, enfin euh, Google Maps, tu vois. Ah, bien sûr. Les mecs de la Google Street View, j'en ai vu une avant-hier. Ouais. comme ça, derrière, je faisais des fucks en mode ouais, je vais passer à la télé. <rire> je me demande, en fait, son taf. Et là, il, a, il, a, il va d'un point à un point B. C'est le meilleur métier du monde, il faut bah oui, rien, se balade bah, oui Imagine demain, on t'envoie, on dit, ouais là, euh, il nous manque toute la Martinique en Google Street View. Tu voudrais pas y aller... Euh... Faut y aller tu... faire un tour hein. Et tu vas partout Oh non, relou oh, c'est marrant, c'est marrant Non, ça tue la, la régie, vous avez galéré à trouver un LSD Vous tapez Iconic Mag sur YouTube et vous allez tomber sur... Un LSD ah ouais bah oui, LSD, moi je veux montrer à Seb, je veux qu'il me dise s'il connaisse... Ah c'est le nom de l'émission Exactement, LSD c'est un des concepts, parce qu'il fait plusieurs concepts sur la non, mais tu LSD, que tu veux, un peu le concept donc, oh, tu as le droit. Si nos amis de la régie ne dorment pas, et <rire> non, ils ne dorment pas, je le sais, mais veulent bien nous montrer, ce serait avec plaisir. Euh, en attendant, tu viens de participer à une émission avec Prime Vidéo, avec Squeezie. Ouais, c'est vrai. Une sorte de grand jeu qui est sorti, mm -hmm. si je ne dis pas de bêtises. Parle-nous en nous un petit peu, C'était, c'est passé comment, comment ça s'est organisé, quel était le concept. Moi, j'avoue, je n'ai pas suivi. Et Est-ce que ça t'a fait kiffer de participer sur un tel proje euh, projet? Pardon. Euh, écoute, euh, moi, on m'a appelé. On m'a dit ouais, euh, on m'explique le concept, tu, tu vois ce que c'est le concept C'est, j'ai vu, cacher, ma je sais pas grave. Ouais c'est ça, en gros, on me dit, on va recréer la... une condition de cavale. Ouais. Et donc du coup, il y aurait un espèce de poste d'anciens gens, tu vois, genre de la police, des psychologues, etc. Euh, GIGN, mais des retraités, tu vois, parce qu'on n'a pas le droit, euh, dans la loi française, tu vois, genre ils n'ont pas le droit de faire des trucs en dehors de leur service, hein. enfin bref. Donc du coup, c'est que des anciens qui, eux, vont se remettre... Genre euh, dans le bain, ouais. et vont euh, former des espèces de pôles euh, pour voir comment, euh, pour essayer de nous traquer et nous retrouver tu vois, dans la cavale. Et donc, du coup, et nous, on sera à la place des gens qui sont en cavale et qui sont recherchés, et on a deux heures d'avance, et on doit tenir dix jours. Et sur ces dix jours, il y a des petites règles, c'est un jeu, tu vois. Ah oui, et toutes les 48 heures, tu dois changer d'endroit, euh, t'as une carte bleue, et donc, du coup, si tu leur tiens, on sait où t'es, et etc., etc. etc, Et, euh, et quand je le bute, c'est en mode statut. Ça tue, moi je vais me cacher dans des trucs, vous allez jamais me retrouver, tu vois. T'as envie d'y jouer, tu vois. Et c'est moins, moins simple que ce qu'on croit. Et franchement, nous, comme on l'a vécu, avec Lucas, je me permets de parler en son nom, mais ouais. euh... easy, quoi. <rire> easy mode est facile, quoi. Après, je sais pas si les gens regardaient, mais oui, on s'est fait cramer un moment. Ouais. Mais euh... franchement, zéro pression. On était là en mode, à la limite, en mode, mec, on est juste entre potes, là, il a pas de. Oh, y a on rien. est en vacances. Euh... Y a tranquille. Mais parce qu'on a tryhard. On rare, franchement, on était là, on avait Telegram machin, on avait deux trucs, des puces en plus, des machins. Genre, on, on, on était confinement, il y avait rien à faire, il y avait juste à penser à un plan euh, carré. Et, euh, et je te jure, genre. Euh... Oh, les vrais fugitifs. Ouais, on était là en mode. Mais moi, je l'ai pris très au sérieux. J'ai contacté des gars et tout, euh, euh, qu'on qu qu fait de la cavale, qu'on machin, etc. Pour avoir <rire> des vraies infos. Mais après, j'ai compris que, en fait, dans le, tu dois rester dans le légal, ouais. ce qui sera montrable, parce qu'il faut pas oublier que, en fait, c'est une grosse émission en démol. Bien sûr. Et que sur le rendu, il y a des trucs, bah, comme tout le monde, je pense, euh, qui, voilà, qui sont discutables. Mais après, voilà, c'est un choix de production. Quoi. Ah, mais je peux comprendre. Je peux comprendre. Moi, en regardant le programme moi-même, j'étais là en mode. J'avais pas la notion de temps, mmh. peut-être de trucs, etc. Mais après, j'ai même pas fini, j'ai même pas tout vu. Donc, euh, donc ouais, écoute, expérience drôle. Ouais. Et ce fait, je l'ai vraiment vécu. Et je crois, à Lucas, pareil, comme. Euh, ok, c'est comme une grosse vidéo. Ça pourrait être une vidéo YouTube. Mais du coup, euh, où il y a des méga budget et euh, vas-y, il y a une cavale, il y a des gens à notre trousses, vas-y, let's go. Mais nous, pour le coup, on l'a vécu vraiment en mode, bah, c'est trop facile en fait, <rire> ils sont où wesh Ils sont où Genre, euh... <rire> bon voilà, bravo j'aime bien, j'aime bien. En regardant ta chaîne, entre Taedium, les différents freestyles et autres, tu as sorti quand même pas mal de musique. Qu'est-ce que tu penses un peu des créateurs de contenu qui tentent de faire de la musique Est-ce que toi, ce serait une voie que tu aurais envie de poursuivre peut-être un peu à l'avenir euh, Ouais, moi complètement. Moi, la musique, je suis piqué par ça et et, et peu importe ce que les autres font, toi, chacun chacun fait ce qu'il veut. Mais j'y réponds pas mal à cette question dans dans mon projet justement. Ah bah ouais, je, par, je parle pas mal de la légitimité dedans et, euh, et on, je mets deux trois pichenettes, mais mais tranquillou, tu vois genre euh, <rire> non non parce que moi je suis vraiment pour le pour le ouais euh, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. On reste quand même sur une plateforme et même s'il y a des points communs entre chacun. Ce sera peut-être plus dur pour des gens de faire la distanciation entre euh, sa musique et qui il est, tu vois. Et que quand en fait il y a un écart un petit peu. Très grand. Ouais, trop grand, bah c'est compliqué, tu vois. Je pense pas, j'ai pas l'impression moi dans cette case parce que je le fais pas non plus. Moi je le fais pas pour rire. C'est pas en mode je. Je ouais. m'amuse à le faire parce que je prends du plaisir. Mais moi en fait je suis très sérieux. C'est comme si genre oublie, je fais par internet. Je, là je me projette et je me dis. Il faut 10 ans pour être bon, on en parle dans 10 ans. Et là je commence mes débuts, tu vois, et là je sors juste mon premier truc. C'est un premier projet de quelqu'un qui a encore jamais rien fait. Et juste le problème c'est qu'il y a de la lumière là-dessus, mais moi je suis en mode tranquille, t'inquiète. Évidemment j'en parle parce que moi ça me fait plaisir, tu vois, c'est un truc où c'est la première fois que, que là, même moi, tu vois, dans toute ma vie, c'est un truc qui me faisait boider. J'étais là en mode, putain ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Moi, je fais l'ancien, tu vois. Je fais vraiment l'ancien. C'est un peu je... l'orient, ouais. non mais, Non, mais ce que je veux dire, j'ai je, je, toujours fait le l'anticapitaliste. J'ai jamais fait de merch. J'ai jamais fait de trucs. J'ai jamais vendu de livres. J'ai jamais fait tout ça. J'étais là en mode, vous allez pas me niquer mon envie de putain de faire un CD depuis longtemps parce que d'autres gens s'y mettent, tu vois. Donc j'étais là en mode, j'ai jamais essayé de bananer les gens. Mmh. Je disparais, je viens, je parle pas pour rien. Et j'étais là en mode, merde, ce truc-là, moi, va me décrédibiliser dans mon envie de faire ce truc-là parce que d'autres gens puis après, en fait, je me, je me suis dit, en fait, euh, bah, je coups. me montre la tête, tu vois. c'est moins stupide. La musique, c'est de la musique et, euh, et chacun en pensera ce qu'il veut. Et, et, et je conçois totalement que, que des gens, ils feront, ouais, non, c'est pas, pas au point, peut-être. Ouais, ils vont trouver. Et, euh, et là, moi, le truc que je sors, justement, c'est ça que je trouve cool, c'est que moi, je l'ai fini il y a un an et demi. Ah ouais Ouais. Donc, je l'ai fini il y a longtemps, ce projet. Et entre temps, je, je me suis pas arrêté de faire du son, tu vois. Donc, j'ai encore d'autres trucs, j'ai encore la ouais, suite que j'allais dire. Et donc, du coup, j'essaie aussi de créer une story, tu vois. Genre. Euh, pour qu'on va voilà, la sentir l'évolution, tu vois, le machin, le où je vais, de comment... C'est l'avant que je me trouve, ce qui va sortir. Ça sort quand C'est un une espèce peu, de palette. Ça, ça sort quand à peu près Ça sort le 26, dans 10 jours. j'ai moins 10 là. moins ah, 10 cool. avant la sortie de ton premier projet. Ouais, c'est ça, c'est cool. Ça. Et du coup, euh, c'est ouais, 12 titres et... C'est une période bizarre parce que c'était euh, confinement. Ah oui, ce que j'allais dire, un an et demie, ça correspond à... J'ai commencé le juste avant. Euh, pareil, j'ai fait du stud, etc. J'en ai fait un peu aussi... Euh... En confinement, je faisais du son chez moi, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait énormément de maquettes, j'ai jeté tellement de trucs, j'ai fait des trucs horribles, horribles. Mais pas, pas satisfait Mais alors, mais c'est normal, mais il faut. il faut, il faut faire les sons horribles, il faut aller tenter dans le truc où tu sais qu'il faut pas aller, tu vois. Donc en fait, je me suis planté genre euh, 80 fois pour euh, en avoir deux où c'est ok, tu vois. Et je suis là, je fais ok, ça, ça va, c'est pas trop nul. C'est pas mal. Et après, ce truc-là, tu le prends, tu te dis maintenant comment je l'améliore, et ainsi de suite. Et c'est très long de se trouver. C'est très, très long. Et du coup, je le fais vraiment dans une démarche euh, arty. Et tous les gens avec qui je bosse aussi, moi-même, je suis en famille et tout, avec des producteurs, je suis en mode il n'y a pas de. Euh, on a une séance là de 4 heures et après, tu te casses. Enfin, si, parce que c'est comme ça, c'est le monde du travail, tu vois. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est en mode je, je vais en amont avec ces gens-là, parce qu'ils sont en mode ouais, viens, on fait de la musique. Et si on jette au bout de ces 4 heures ce qu'on a fait, c'est pas grave. Mais au moins, on l'aura fait et surtout, il y a des je... choses qu'il faut expéri... expérimenter pardon, pour pouvoir ça. réussir, progresser, ne serait-ce qu'en voir les défauts et tout. Et si au bout d'un moment, tu fais pas cette démarche d'envoyer ces trucs, bah c'est quand que tu avances. C'est ça. Surtout qu'aujourd'hui, j'aurais pu juste booker... Euh, je connais des gens. J'aurais pu booker genre deux, trois sessions stud avec tel truc, machin. J'aurais pu faire du fit. J'aurais pu faire du jeu. J'avais quand même un champ de possibilités qui était... Tu étais plus, peut-être, ambitieux aux yeux des gens. Mais moi, dans ma tête, ce que je fais là, c'est plus ambitieux long terme, tu vois, d'essayer de, de vraiment me trouver et faire mes trucs. Et donc, du coup, genre, euh, j'essaie de faire mes classes, de valider mes trucs, de sortir tes premiers projets, je vais aller me défendre, je vais aller freestyler, je vais aller. Ah. On, va, on, va, on, on fait les vraies classes, je veux, je veux pas faire le. Je vais pas griller les étapes. Non, et je le, et je le, et je le tente, moi, ça m'amuse. Envoie, ah, moi, perso, je suis content. Moi, ça me fait plaisir. Moi, franchement, c'est amusant. Et puis, même, c'est une expérience un peu rigolote. Et surtout que je suis pas dans le. En fait, même en tant qu'auditeur de rap et consommateur de rap, et en, et en ayant un peu la vision aussi dedans des gens, etc., et de, de, de pas mal d'acteurs de, de ce milieu, c'est même pas un truc qui, moi, au fond de moi, me fait envie. En fait, j'ai pas envie d'être un, un rappeur, ouais. tu vois sais ce que je veux dire ah ouais. Genre, j'en je, envie pas du tout leur vie, je suis en mode... Non, non, c'est cool. Moi, par contre, je veux juste faire un peu de musique, et et mais ça tu vois et continuer à parler mais tranquille, de tranquille la caméra, moi moi je, je veux faire je veux faire tout mais par contre si je peux aller foutre le bordel défendre un truc sur scène moi moi j'emmène mon meilleur pote avec le DJ le machin on fait un vrai truc en mode euh... non c'est du kiff pour tout le monde c'est trop bien tu vois énervé on le fait vraiment et ça en fait famille, tu vois ça fait plaisir ça ah non c'est cool non mais tu sais que en plus moi je sais que tu sortais un projet mais j'avoue que j'avais pas la date c'est pour ça qu'ils sont bien foutus de magasin. Ils m'ont fait. Ah, T'as pas, eh, ah. pas fait tes devoirs. Hey. Vous êtes des enfoirés avec moi. De toute l'interview, c'est le seul truc dont, effectivement, j'avais pas la date exacte et vous êtes mis sur mes côtes. Hein. Non, vous avez raison. 26 novembre, du coup, premier projet de Seb. Bah, je me permets, du coup, c'est quoi le nom Crash test. Crash test. D'où le nom. Euh... D'où le nom de. Ah, je t'entends plus. Allo. Ah, si, c'est bon. Ouais, bah ouais, bah, le, nom, le nom, là, juste choisi comme ça, on était là en mode. Euh... Moi, déjà, c'est un crash test. C'est un saut dans le vide. Euh, je te fais une transition. Non Alors mais c'est aussi pour ça qu'on l'a fait. C'est un peu moi, c'est un saut dans le vide quand je fais ce truc-là et c'est métaphorique, évidemment. Donc, euh, donc ouais, voilà, c'est une espèce de palette. Il y a plein de trucs différents. Genre, euh, ça part de, Il y a de l'Ego Trip, du Love, du du, du truc plus pisse. Du. J'ai bien envie d'entendre les petits sons Love pour accompagner ton hiver là, comme ça. Ah y a un petit son, un petit son un peu euh, tristoun euh. Tu vois les mouvements d'un peu il y a un petit son tristoun euh, qui est cool ça fait plaisir on va écouter ça fort, <rire> on va écouter ça fort. comment s'est passée l'organisation de ton trip en poids papoisi pardon avec la chaîne de Télécompagnie et qu'est-ce que comment ont été les retours comment tu l'as vécu quelle a été cette expérience la qualité de cette expérience euh... Alors, ça, c'est pareil. Tu sais, en fait, c'est tellement dur tu sais, de bien remémorer. Quand des projets, ils sont, ils normal. sont sur la longueur. Normal, normal. C'est pas forcément qu'ils soient gros. C'est juste, c'est sur le, dans le temps, quoi. Euh, moi, en fait, c'est toujours euh, le gars qui est derrière cette caméra là qu'on voit. C'est le même mec qui est derrière les ce mec. Ok. C'est mes gars. On est entre nous et, euh, et c'est Francis, voilà, qui est un réalisateur et et qui voilà. Que... Bon, bref, je travaillais avec lui. Euh, je travaille encore avec lui. Hein. Ouais. Mais euh, du, coup, du coup, on avait une boîte en commun, boîte de prod, etc. On avait pas mal de trucs. Et ça faisait très longtemps que j'avais plus fait appel à eux pour un beau projet. Et, euh, et ça faisait très longtemps qu'on voulait faire un truc autour du voyage. Depuis que moi, j'avais pu faire l'Inde, le machin, le truc, j'étais là en mode non, moi, mec, je veux, je veux raconter des aventures, des quêtes et, et, et trouver une manière d'être en même temps éludique et, et un peu marrant, en même temps de rappeler le web en même temps de, bon là c'était pour la télé donc s'adapter à la télé donc ils avaient des... Avec les codes et les Ils avaient des restrictions un peu euh, de mecs de télé quoi. Et, euh, et donc du coup je m'étais lancé ce pari de euh, je peux faire un truc qui, euh, que, que mes grands-parents peuvent regarder et que, et que quelqu'un qui a l'habitude de suivre peut regarder aussi. Genre euh, le juste milieu où ce sera pas choquant de passer de l'un à l'autre. Accessible pour tous. Ouais c'est ça. Et donc du coup, bah, c'est comme ça que ce, ce projet est un peu né, tu vois. On a bossé euh, ouais, peut-être un an et demi dessus, avant qu'on puisse vraiment commencer les démarches, tu vois. Et pareil, comme tous mes projets, euh, le, le spéléologue, c'est l'oncle d'une des trois personnes qui sont à la tête du truc. Les connexions. Il connaît un notre scientifique, on l'a rencontré, on papote avec lui, euh, on trouve telle idée, on va là, on rencontre quelqu'un d'autre, qui fait rencontrer quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, tu vois. On avait, on je peux dire les chiffres, on avait 100 000 euros, voilà. De budget, ouais. Et ça suffit C'est hyper, lège, hein. hyper léger, c'est hyper léger pour faire un truc ça. Ça me paraît léger. c'est pour, pour ça que je le dis. Je dis pour avec 100 à faire ça. On a, n'a on pas été payé, tu vois. Mais on a fait un truc, voilà, avec le cœur, on a kiffé. Et le but, c'était de montrer un truc un peu motivant pour pouvoir plus tard pouvoir négocier des trucs en disant on est capable de faire ça avec ça. Euh, qui qui est prêt à, à nous donner un peu plus et on peut faire des trucs euh, tout aussi cool, tu vois. On en fait plein d'autres. Et c'est vrai, niveau audience, etc., c'était comme tu l'as voulu Comme vous l'avez bah, voulu L'audience, en fait, on avait fait ça un 26 décembre, je crois, période de Noël et tout. Donc, euh, hyper spé, nul, tu vois, genre, euh, je crois que j'avais fait 350 000, un truc comme ça. Genre, c'est nul, tu vois. Genre, niveau télé, c'est vraiment mauvais Bah, c'est pas mauvais, tu vois. Genre, euh, en vrai, euh, Hanouna, il faisait 400, tu vois. Mmh. Mais parce qu'en fait, on est à Noël... Et qu'à à Noël, en fait, déjà, de, un, on s'en fout. Enfin, on est le lendemain de Noël et que tout le monde est sur TF1 parce que je sais pas, il y a Harry Potter, je dis n'importe quoi. Et enfin, euh, on s'en fout, tu vois. Genre, concrètement, c'est assez dur, tu vois. Et euh, donc, du coup, bah, audience pas ouf. C'est genre euh, ce qui est normal. En face, on était face à des trucs énormes, des euh, même, je sais pas si c'était du bêtise, Je sais plus ce qu'il y avait. Moi, mais... j'avais regardé hein, ou après à la fin, on te voit avec Squeezie, etc. Ouais, ouais, ouais euh... c'était ça. On avait fait un côté plateau euh, très, très internet aussi, d'ailleurs. Très Twitch. Ultra Twitch. Ultra Twitch. C'était très Twitch, euh, l'Inspi. Mais ouais. Et du coup, euh, non, du coup, ce truc-là, en fait, a fait, a fait ces chiffres-là sur la cible. Parce que eux, leur but, quand ils faisaient ça, c'était de ramener du jeune à la télé. Le, la majorité, il faut savoir les chiffres, des gens qui regardent la télé ont plus de 65 ans. La moyenne d'âge, c'est ça, et quand tu vas même sur les moyennes d'âge de France Télévisions, etc., c'est putain. Je crois que la moyenne d'âge à la télé, c'est 58, un truc comme ça, et je crois que sur France Télévisions, c'est genre un 65, 66, un truc comme ça. Genre la un moyenne d'âge hein. à la télé, c'est très très, très, très, très vieux. Et enfin, bref, bah, sur le ciblage, du coup, euh, c'était plein dans le mille, quoi. Mmh. C'était nous, qui avons... je crois qu'on était premier ou deuxième, tu vois, genre. De, de, parmi les jeunes sur, cette, sur de tout -là les, là. tous les, ouais, les jeunes donc en fait c'était le bon ciblage donc euh, eux dans les chiffres précis ils étaient là en mode ils étaient super contents ah, et, euh, et en replay genre on a on a tout pété parce qu'en fait je drivais des gens d'internet à internet c'est ah, là bah, où c'est là où les gens vont voir et donc là dessus au, au cumul ça a fait des, une très bonne une très bonne audience qui fait que on avait fait euh, le, le cap de signer une saison et d'en produire trois ou quatre je sais plus ok et, euh, et puis il y a le Covid. C'est ah, ce que j'allais dire, j'allais dire il y a le Covid qui a un <rire> et peu... Et il y a eu le Covid et ça, j'avoue, ça. t'es là, tu fais fais chier quoi. Et pendant le Covid, bon, on gardait espoir parce qu'on savait pas combien de temps ça durait. Donc euh, en fait, le projet en suspens, il est resté, stand -by, ouais. il est resté longtemps en stand-by. Donc on était un peu en mode, bon, euh, ça va où, je sais pas. Ensuite, il y a, y a commencé à avoir des espèces d'ouvertures en mode, quand on pourra voyager, on pourra voyager qu'en France. Donc j'ai écrit tout un, j'avais écrit tout un, on a tout un voyage qui est qui est tout près, on a les gens et tout, en Guyane, tu vois, comme ça on pouvait aller en Guyane française, euh, Amazonie, un petit peu presque la suite, tu vois. Mmh. Mais c'est un truc qu'on a mis de côté après, parce que c'est trop pareil, euh, c'est pas ça qu'on veut voir, tu vois. Quelle, quelle va être la valeur ajoutée par rapport au premier, peut-être La seule valeur, c'était qu'on pouvait le faire. Ouais, bon. Parce qu'on on, on, on pouvait potentiellement avoir, je sais même pas si j'ai le droit d'avoir tous ces trucs là mais on pouvait avoir un soutien euh, financier euh, de ouf mmh. sur, euh, sur la Guyane, et donc on était là en mode... Ok il y a cette opportunité de ok peut-être ça ressemble un peu aux autres mais par contre on peut faire un truc et on était peur de Covid où on pouvait rien faire ouais. donc on était en mode on fait on fait pas on fait on fait pas finalement ça s'est pas fait euh, et puis entre temps on était là puis on, a, on en a fait d'autres et on a plein d'autres pistes et puis bah, le temps est passé et, et puis moi après j'ai eu un peu d'autres idées. Et, euh, et en fin de... Enfin... teases, là pas en, pas en fin de Covid. Non, non, mais c'est même pas du teasing, tu vois. C'est des trucs où les gens s'en doutent. Mais euh, en fin de teasing... Euh, en fin de teasing... Euh, en fin de compte, le, le projet pour, euh, pour la chaîne, il s'était un peu transformé. Parce qu'ils parce qu ont été giga impactés, tu vois, ouais. euh, les télévisions. ah oui. Donc, euh, donc la chaîne télé... C'est comme si l'idée avait mal vieilli pour eux. D'accord. Et donc, du coup, bah, ils disaient Mais non, pourquoi tu fais pas ça Pourquoi tu fais pas ça Moi, je sais que j'avais pour ambition d'envoyer de, de, d'autres créateurs, que ce soit un truc un petit peu plus. Et moi, je me mets, je me mets du côté producteur, tu vois. Ok, tu chapotes le truc. J'avais fait, fait, fait le premier, tu vois, je voulais faire un espèce de truc comme ça. <rire> tu allé au charbon, tu voulais envoyer des gens au charbon maintenant. Lourd, lourd, producteur, <rire> tu vois, genre en mode dingue, on a fait un truc stylé. Et euh, bah, la chaîne, ils ont dit Bah, t'es sympa, hein, c'est super cool pour, les, pour tes potes, mais euh, c'est pas toi, on fait rien, en fait. J'étais en mode, bon. Okay. Donc là, j'étais revenu en disant, bon, vas-y, je vais peut-être euh, réfléchir. C'est pas non plus, moi, je vais pas faire ma, ma carrière, mmh. voyager, et faire des trucs C'est cool, mais. Euh... Et puis, deux fils en aiguille, les trucs sont transformés. Après, ils ont dit, non, faut que t'emmènes quelqu'un, une personnalité. Attends, non, ça ressemble trop à un rendez-vous à terrain inconnu. Attends, ensuite, on fait ça. Et à la fin, ça ressemblait plus du tout à ce que, ce pourquoi euh, ouais. potentiellement je m'engageais. Et donc, j'ai dit, euh, bon, vas-y, c'est bon. Restons-en là. Restons-en là. Et, et entre temps, moi j'étais là en mode je vais le retransformer et en refaire d'autres choses et d'une autre manière. Et, mais je reconstruis la suite là, on repart à zéro, tu vois. Le okay. comédie, il a tout niqué donc euh, on repart sur un. Voilà, sur un re à zéro quoi. Énervé. C'est comme ça. Moi, la seule chose que je me parlais de te souhaiter par rapport à, à sortir, sortie pour en revenir dessus sur, sur ton premier bien film sûr, bien Swin, je te souhaite parce que et, la semaine dernière j'ai eu Captain Roshi ici et, et j'ai eu plusieurs mecs qui ont fait de la musique, etc. Bien sûr. Et lui aussi, il, il, il m'a tenu ses mots parce qu'il a pas pu trop le faire. Je te souhaite de pouvoir monter sur scène également pour pouvoir bah, du coup, le présenter un peu en live. De ouf, c'est trop bien. Chaque personne qui fait de la musique m'en parle, mais à chaque fois que je m'en parle, c'est les étoiles dans les yeux. Ouais. Et ça se voit que pour beaucoup, c'est des choses qui ont manqué. Lui, il a percé pendant le Covid, etc. Il a jamais pu trop voir. C'est vrai il y a tellement d'artistes. qu'on. Qu Moi, le truc qui me faisait bader, c'est une Weshden. Euh, elle a fait une ou deux salles un truc comme ça. Tu te rends compte qu'on a entendu parler de Weshden Bah vois. oui, bien sûr. Je sais pas, elle a pas fait beaucoup de, de, de, de dates, tu vois. Bien sûr, moi, moi, Après, le truc à dire, de... c'est que, enfin entre guillemets, le rap, c'est vraiment une, c'est un truc de scène. Bah oui. C'est plus un truc de scène que qu'un truc. Euh... Bon, même si, maintenant, ça y est, tu vois, genre c'est acté pour tout le monde. Mais ouais, ouais. Après, ça peut pas me manquer, je l'ai pas fait. C'est ça, c'est le bon seul avantage, tu vois. Moi, moi, je vais être un, un bébé, tu vois. Faudra me prendre comme un bébé, par contre faut pas me prendre pour pour je sais pas qui mais du coup ça va être kiffant moi j'ai déjà une tournée c'est des petits des petits 300 personnes tu vois c'est tu vas rencontrer les gens on va transpirer ensemble être drôle tu vois tu vois là et bah ça fait plaisir non c'est cool tu sais quoi foutu pour foutu vu que c'est quand à peu près la tournée si tu as des détails si tu as envie d'en parler aucune idée OK aucune putain d'idée. Tu l'annonceras en temps Je l'annoncerai en, en temps normal mais je dois ouais je dois voir les gars mes tourneurs. Super. Donc euh, pour l'instant, j'en sais rien, je t'avoue. Bah, ça fait très plaisir, ça fait très plaisir. Et ben bah, sur ces quelques parents, on arrive un peu à la fin. Oui. 1h50 d'émission, c'était vraiment top. Je pense qu'on a quand même fait un grand grand on tour. A, euh... On a fait le grand euh... Franchement un grand 8. Ouais, là. on a fait un, un beau grand 8. C'est ouais, vrai que c'est marrant de revenir euh... oh, C'est pas un exercice euh... genre commun. Non. Même qu'on qu te redise en mode. Et eh au fait. Euh, en 2012, ouais, en 2013. Tu m'as fait re, de, re, replonger dans un espèce de. <rire> dans une, un truc psychologique où tu, tu vas chercher en mode. Putain, j'étais comme ça, je faisais ça. C'est comme ça que je construis ma trame c'est le avant. Le, donc, euh, ce que tu as été, ce que tu es, et ce mm. que éventuellement tu seras, tu vois, et en même temps ton avis sur des choses d'actu, des trucs qui peuvent te toucher, etc. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, j'espère que ça t'a fait plaisir de venir. J'espère ah, que vous, cool. ça vous a fait plaisir de, de regarder tout ça. 3100 viewers, on termine. Genre, Incroyable. De... Il y a beaucoup de monde qui regarde. Vraiment de la grosse frappe. Je suis extrêmement euh, content. Certains, allez, tu sais quoi, je me permets d'en poser une dernière qui vient du chat. Il y en a qui nous demandent Pierre et Seb. Ah, Pierre et Seb. Tu vois, tu... Alors, je, je, je sais peux... ce que c'est par contre là pour le je, Tu vois ce que c'est Oui, c'est la chaîne que tu as créée avec un de tes amis. Ouais, bah, du coup, avec, euh, avec Pierrot, euh, le truc qui s'est passé, c'est qu'on faisait de la pêche à l'aimant. Ouais. Et euh, il nous arrivait une histoire avec euh, les aimants. Ouais. Qui fait qu'on a pris peur et qu'on n'a plus jamais voulu. Euh, voilà. Et on, on, je sais qu'on doit, on doit faire un truc où on en parle, où on fait une belle vidéo, mmh. parce qu'on a des images, on a des trucs. Mais en fait, j'ai peur que ce truc-là, parce que nous, on a été con. On a été con et donc, du coup, on est l'image du mauvais exemple. Et donc, du coup, il faut qu'on soit un petit peu euh, touchy. faut que ce soit bien écrit, tu vois. D'accord. Parce qu'en fait, bien on, amené, par, ouais. on parle d'un problème d'État et littéralement, ça peut pénaliser absolument toutes les personnes et toute la pêche à en France, les rushs qu'on a. Donc, en fait, on a, on a eu cette espèce de décision de. Bon. Euh, et ça nous a un peu refroidi, parce qu'on ne sait pas que ça tu vois, Bien sûr. mais comme c'était un petit peu le truc principal, oui, c'est un truc un drôle, peu de niche la pêche à l'aimant tu vois. Et mais en fait là ça soulève un espèce de problème de démilitarisation et des déchets, des déchets euh, militaires en France, et frérot c'est un espèce de, de domaine où c'est la je merde. A une bombe Non mais l'État ils font pas grand chose sur ça, et en fait si on met le point de... enfin ça peut vraiment être dangereux tu vois. <rire> c'est très dangereux. On mais a bah... remonté des trucs. Je... <rire> Bah, écoute, j'ai hâte, euh, hâte que tu t'en C'était peut-être la sur dernière ça. fois qu'on... Qu <rire> non, c'est toujours très chaud. Ah, bah, je en crois. Mais bon, voilà. Bah, j'ai hâte de voir cette vidéo. Pour les amis qui nous ont suivis, j'espère que ce 99e épisode des accords libres vous a fait extrêmement plaisir. Merci encore à toi, euh, Seb, d'être venu. J'espère que ça fait plaisir de pouvoir t'exprimer, te tout. lâcher un petit peu et tout, c'est très cool. <rire> je rappelle, 26 novembre, la sortie de son premier projet Crash Test. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le centième épisode, la spéciale. Ce sera Zach présenté si tout va bien mais je vous tiendrai au courant par Douag Dogby normalement qui fera mon Zac en roue libre j'ai fait le premier je fais le centième c'est la symbolique qui j'espère vous fera kiffer quant à moi on se retrouve demain en stream perso et jeudi pour ma, mon émission le deuxième épisode loop ce sera très bien Twitch d'avant sur Twitch de maintenant YouTube d'avant sur YouTube de maintenant je me permets de faire ma petite promo à la fin Zac en libre c'est terminé pour cette semaine on se retrouve la semaine prochaine les amis ciao ciao oh, il...